Bonjour. Oh, cher. Bon apparemment il y a une coupure, je sais pas exactement d'où ça vient, sachant que euh, je n'ai pas touché les fils. Euh, la connexion elle ne voulait pas. Peut-être. Elle ne voulait pas travailler. Peut-être. Elle a fait la grève. Bon cool. bah bonsoir tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui est déjà là avec nous Il n'y a, a personne. Ah, ben bonjour, personne. Euh, J'espère que tu vas bien, personne. Il y a personne. Petit Cancan qui est passé, mais euh, Petit Cancan Plutôt. ne soit pas là aujourd'hui. D'accord. Eh bien, euh, c'était bien de te finir en dire bonjour. Euh, eh bien, on est euh, avec vous. Raving Bell, l'ancien raid. Ah, bonjour. Euh. Ah, bonjour le raid. Bonjour Raving Bell. Bonjour. Bonjour, on a eu un petit problème de connexion, mais bonjour. Euh, bonjour les anciens de l'anneau. <rire> du pépé C'est ça Allez, Oui, bon, tu, tu, tu peux dire comme tu peux. Hein. D'accord. C'était bien, Raving Bell Donc Raving Bell est sur euh, Elden Ring récemment. J'avais compris. Oui, mais c'était pas que pour toi. Ah, pardon. contre... Tu nos bêtises, quand même. Je t'arrive avec ton bot. Alors, attends. <rire> est, qui est ton bot Parce que j'ai jeté deux bots. Il y en a un autre aussi. Est-ce que c'est Alien Gathering Euh, parce qu'on peut le jeter, à Gavering. Euh, Signalez-vous, euh, monsieur le bot à euh, In-Gavering. <rire> bon, ça a l'air de fonctionner, donc du coup j'ai plus besoin du retour. Oui. Eh bien. Euh... Nous sommes en, au, à l'épisode 29. À l'épisode 29, où êtes-vous arrivé euh, dans Chronologie des femmes artistes Oui. Voilà, euh, saison 2, épisode 29. Euh... Quoi, pourquoi tu rigoles Parce que, oui, oui. Et on est jeudi soir, on est un petit peu... Euh... Ouais, 21h16, c'est bien encore. On n'est pas trop en retard. Bah, vu qu'il y a eu une perte de connexion, on n'est pas du tout en retard. en fait. On n'est pas du tout en retard. Et euh... vous voyez déjà derrière nous euh... la fameuse frise chronologique. Là. Euh, qui est complété avec amour et bienveillance euh, de... Euh, pourquoi je dis ça Avec amour, juste. Avec, oui, parce que bienveillance... Euh... Ouais, on arrête. Euh, C'est moi qui dis à chaque fois en plus. Avec amour, chaque jeudi soir, euh, entre... Euh, on, on, on, on met entre une heure et euh, trois heures, voire plus, euh, par rapport à, En fonction de ce qu'on découvre, de la longueur, de la fatigue, de beaucoup de choses. Euh, donc voilà, et, euh, et bien, Chronologie des femmes artistes, on, euh, on, on vous fait euh, découvrir des parcours et des travaux de femmes artistes, comme euh, le nom de, de, de, notre, de notre stream l'indique, et, euh, et on va placer euh, ces femmes sur une frise qui va de euh, moins de moins 200. De moins avant Jésus-Christ, mais je crois qu'on n'a ouvert que moins 200, parce que avant euh, c'était compliqué. De moins 200 avant Jésus-Christ jusqu'à euh, 1982 après Jésus-Christ. Euh, et donc comment on fait pour euh, pouvoir mettre ces artistes sur la frise Et eh bien nous lisons leur page Wikipédia. Euh, et on va euh, bah, lire la biographie, leur vie... Euh, comment elles ont construit leur travail, tout ça. On va chercher leur date de première monstration, qui est donc la première fois que le travail a pu être montré à un public plus large que le cercle restreint de la famille, des amis. Euh, voilà, c'est une date qui peut être large en fonction de en fonction de la pratique euh, de l'artiste, puisque bah, quand, par exemple, on, on fait, euh, je sais pas... Euh, euh, euh, euh, euh, j'arrive pas à trouver, des vitraux, par exemple, euh, au, au, au 14e siècle, au 15e siècle, et eh bien, euh, on est montré dans des églises, et donc dans les églises, il n'y a pas réellement de public, il y a beaucoup de public, donc on considère, par exemple, que ça, c'est la, da la date de première monstration, comme ça peut être aussi une exposition, une participation à un salon, etc. Euh... pschou pschou pschou euh, au niveau de ce, de ce dont on vous parle, nous vous parlons euh, de femmes qui créent euh, des travaux qu'on peut vous diffuser euh, sur Twitch, et donc qui sont des euh, pratiques visuelles, donc euh, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la gravure, et plein d'autres belles choses. Voilà. Euh, mais pas donc de la chanson, euh, pas, une, pas des actrices, pas des comédiennes. Euh, pas des sportives non plus voilà donc euh, ne, vous, ne vous offusquez pas euh, c'est un de nos billets euh, de départ donc on, on suit hein, depuis euh, deux saisons et euh, ben, je sais pas 50 épisodes euh, je sais pas combien d'épisodes 12 bis essaye on essaie de, de, de faire du des comment on dit là euh, quand on met les c'est les trucs qu'on on veut voilà c'est bon ça marche ah 13 il, est plus bises il, il a enfin il a enfin spamé. <rire> il s'est réveillé alors du coup euh, on t'a bien expliqué tout donc il y a le, la, la commande billet pour savoir tous les billets donc euh, tu as précisé oui euh, tu devrais pas poser ça ici s'il y a un aimant en dessous en dessous ça non de là où tu poses là ah voilà, merci il euh, okay. y a la liste complète de des des, des, des, des épisodes mm -hmm de la saison 1, ainsi que la saison 2 sur euh, Framapad. Euh, ac accessoirement, il y a aussi les liens, euh, que je vais vous spammer, euh, d'ailleurs, sur euh, euh, sur euh, la dernière vidéo, par exemple, parce que j'ai cru comprendre que personne ne regardait, donc... Euh... Quoi Personne ici, ne regarde Il y a une personne qui like toutes les vidéos, et ça, on apprécie cette personne. Qui est cette personne je On sais sait je, je ne sais pas... Oh. Voilà, comme ça, j'ai spammé la même. C'est le dernier épisode <rire> J'ai vu que les gens ils spammaient trois fois donc je sais pas, je fais Ah d'accord euh... Je pense que c'est quand, les... quand, du... quand il y a du monde, en fait là on n'est pas beaucoup donc ça... Bref, tout ça pour dire Il euh, y a dans le Framapad, il y a tout euh, Si vous voulez avoir plus, il y a le Visage et Wookiesme par euh, Cybertopia, à, à, donc, animé par euh, Anartube Sur euh, leur chaîne euh, Voilà, donc allez voir et euh, c'est pour en plus nos biens à nous, ouais. euh, quoi d'autre, on a toute, un, toute une page d'onglets qu'on a travaillé depuis l'année dernière du coup, qui est toujours active, euh, on est à peu près 98 onglets, donc 98 femmes artistes <rire> à découvrir encore, sachant qu'à chaque fois qu'on trouve une femme artiste dans une page Wikipédia, on en retrouve encore plein d'autres. Voilà donc euh, on rajoute à cette liste qui est... est depuis le début à 99, euh, ça. Et qu'on sait toujours. Ah si, on sait que c'était vraiment bien 99 et pas un 99 plus plus plus puisque c'est devenu 98. Exactement. Euh... <rire> Donc, je vais vous montrer euh, tout de suite. Je vais, faire, euh, je vais ouvrir le, le, la page des favoris euh, gestionnaire. Vous allez comprendre. Hop, chronologie, euh, chronologie future, future 2. Parce que bon, euh, on n'est pas dans le classement non plus des, des choses. Hop. Et hop, et normalement vous allez avoir ça apparaître. Non, <rire> tu, tu veux pas Il veut plus. Les... Tout est cassé. Non, non, monsieur, monsieur. Ah oui, c'est parce qu'il il le cherche en grand, là. donc là c'est dans le marché. Voilà. Ah. Et euh, du coup, on a dans notre gestionnaire, on a plusieurs artistes. Donc Trisha Brand qu'on va faire aujourd'hui, Even Rainer. On va faire aujourd'hui et je vais vérifier bien entendu sur le Frama, mais vous pouvez aussi vérifier de votre côté. Et Cindy Sherman, super. On a des grandes artistes aujourd'hui. <rire> c'est bien. Ah, euh, ouais. Euh, c'est <rire> bien parce que ça veut dire que c'est des longues pages. Tu veux commencer par Cindy Sherman comme <rire> ça comment se fait? Ouais non non, non. Bah, elles sont Trisha Brown aussi, elle est très connue. Yvonne Rainer aussi, elle est très connue. Donc là on a, on a du on a du people. Donc l'idée c'est qu'on va lire la page Wikipédia, euh, voir la traduire si elle est en française, voilà, c'est mieux. Et là, de toute façon, euh, malheureusement, la ça, première est... C'est une... bon, on va l'entendre Oui, pardon, une danseuse et chorégraphe, la première. Donc, euh... Ah oui, donc du coup, euh, ça rentre pas trop dans nos non. arts visuels. Non, Trisha Brown, elle est très connue euh, pour celles et celles euh, qui, qui connaissent la danse et la chorégraphie. Euh... C'est euh, voilà. c'est une très grande chorégraphe. Il y a des écoles, Trisha euh, Brown, je crois. Bon, du coup, je mets le lien dans le, dans le chat. Euh, vu que nous, on s'occupe principalement des arts visuels, on va, euh, on va la mettre de côté dans notre. Euh, bah, on va faire ça tout de suite, comme ça vous allez comprendre. Euh, hop. J'enlève euh, le HUD. Et j'enlève ça. Mm -mm. Il y a là un, euh, un site internet aussi. Trichabaran de compagnie. Oh, bah, le page Wikipédia, c'est suffisant. Donc, oui, nous, non, mais si. voilà. Donc nous, vu qu'on s'occupe des arts visuels, on met quand même un, un petit onglet à côté. On a un onglet on danseuse quand même. Euh, où on peut euh, ranger les, les artistes qu'on a vus, en tout cas, euh, dans notre périple. Euh, et qui est justement euh, pas dans notre euh, biais. Du coup, est-ce qu'on met danseuse slash chorégraphe Bah en général, quand t'es danseuse, t'es chorégraphe, ouais, c'est vrai Non, as pas, toi non pas forcément. Bah du coup, je le laisse comme ça alors. Si tu veux. Parce que je j'ai pas compris du coup pourquoi tu me précisais, mais... Bah parce que tu peux être chorégraphe et pas danseuse. Oui, mais là, dans le, dans le principe de Trisha Brown, si je... Ah, bah, j'ai enlevé tout. Euh, dans le principe de Trisha Brown, elle est danseuse aussi, donc si je la mets en dans anglais ong danseuse, ça marche aussi. Oui. Okay. D'accord. Tu comprends euh, tu Oui, comprends oui je comprends. Ok. Donc. Pardon, il pas faut du que tout je la il faut pas que du que me réveille. Pas ça, du va, tout la ça va arriver, je me réveille au fur et à mesure. En fait, je me réveille et ensuite, c'est la fatigue du réveil qui prend le dessus. Et ensuite, je dis n'importe quoi et après, on va vers la Et après, on rigole. En général, c est, c est, la courbe est, est ainsi, est ainsi faite. Donc euh, ensuite, donc très Brown, je l'enlève de nos onglets. Even Rainer, donc la version française d'abord. Ah d'accord, merci. Weissbot, tu <rire> longtemps après. Eh ben oui, mais danseuse, chorégraphe, essayiste, poétesse américaine, Yvonne Rainer. Bah, c'est un peu la même chose du coup. Ouais, réalisatrice, scénariste, euh, vidéaste, artiste, conceptuel. Artist conceptuel. Ça pourrait rentrer. Euh... Mm. Ouais, majoritairement, elle est connue. Elle est chorégraphe, ouais. ouais. Mm. Donc du coup, pareil. Bah, C'est bien, comme ça, au on... moins. <rire> on a dû les ouvrir ensemble, hein, Evan Rainer ouais. et, euh, et Trisha Brown. Donc du coup, on revient ici. On refait le même processus. Je la mets dans danseuse, excuse-moi Nibbler. Euh, J'ai rajouté des espaces, voilà, c'est gratuit. Nina. No. No. Je peux pas savoir à quel point tous les bruits à côté du micro euh, Nibbler euh, s'entend en fait. Hein. Euh, hop. Donc Even Reiner, again. On prend notre temps, hein, désolé, hein, on prend notre temps. Hop. Euh, on, remet, on revient sur euh, l'onglet. Donc j'enlève l'onglet aussi. Mm -hmm. ah, c'est à peu près le même principe. Donc.. Y a des happenings euh, encore, danseuses euh, et chorégraphes Voilà, donc. Euh, ouais, bon, bah qu'est-ce qu'on avait fait Bah je pense qu'on avait, on les avait pris parce qu'elles étaient sorties. Mm -hmm. Pas parce qu'on allait les, les, les, tu vois Ouais, ouais, c'est possible. Donc du coup, on refait le même principe. Mais je pense c'est des parcours très intéressants à checker parce que... oui, d'ailleurs je vais mettre les, les liens euh, Wikipédia dans le chat. Parce re... En fait, je, je l'ai pas fait pour euh, mmh. juste avant. Quand on regarde les collaborations, il euh, y a pas mal de pas mal de choses intéressantes. Je vais faire pareil avec Ivan Reiner. Et du coup, Simon euh, Forty... Bon, ça commence tranquillement, c'est bien. <rire> on, on, on, on se met un peu d'aplomb. Ok. Donc... Est-ce qu'on peut on commence par Cindy Sherman du coup bah, C'est un, hein. un peu la blague de tout à l'heure du Et coup. Et est-ce que Cindy Sherman va rentrer dans la période va, Alors enfin, oui, normalement aussi. J'enlève du coup l'onglet de Simone Forti. Photographe plasticienne, donc ça entre. Je vais ah oui, ouais. en profiter pour euh, ouvrir les autres. Hein, vous m'excusez. Euh... Pourquoi il y a encore que je ne pas enlevé. Non, mais ni Evan Reiner, ah, ni oui. Simon Forti, elles sont pas enlevées. Étrange. Donc, je rajoute d'autres. Hélène, Frankenthaler, Léonard A et apparemment, startup page <rire> résultat. <rire> on va passer direct à Fenarae. <rire> parce que je pense que c'est des recherches qu'on a dû faire et qu'on n'a pas trouvé tout de suite. Peintre, artiste peintre et peintre. Okay. Ouais, on a nos, nos quatre. Alors. Allez, euh, tac, tac, tac, tac. C'est bon, tu peux commencer. Alors, euh, Cindy Sherman, donc qui est née le 19 janvier 1954 à Glen Ridge, et c'est une artiste et photographe américaine contemporaine. Ses créations s'inscrivent dans une tendance fictionnelle et elle est, elle est généralement considérée comme une des représentantes de la photographie plasticienne, à l'opposé de tout esthétisme documentaire. Elle travaille sans assistant et avec un seul modèle elle-même, elle vit à New York on y va, on est sur une page euh, qui va peut-être être longue nous allons voir ça et d'ailleurs le, le maximum tu avais dit 1982 et c'est possible qu'elle ne rentre pas dedans hein. alors euh, écoute euh, je, je, vois le, ouais, mais je vois le deuxième paragraphe et a priori si de okay. pas beaucoup alors né en 1954 à Glenridge Cindy Sherman a grandi à Huntington sur l'île sur de Long Island la plus jeune d'une fratrie de cinq enfants euh, voilà. Euh, ses parents ont déménagé peu après sa naissance. Adolescente, elle est obsédée par l'apparence, comme d'ailleurs la seule adolescente de la vie, évidemment. Hein. Euh, durant ses études artistiques à l'université d'état de New York à Buffalo, elle s'intéresse d'abord à la peinture, puis se tourne vers la photographie. Elle est diplômée en 1976 et s'installe à Manhattan en 1977 où elle commence à réaliser en particulier la série de photographies Untitled Film Stills qu'elle termine en 1980. Euh... Alors les, juste euh, le... En, en, dans, en, dans le art contemporain, il euh, y a beaucoup euh, le, le, la question de, de style. Donc, image style, quand on parle de, de capture d'écran, enfin en tout cas de, oui. de, voilà, de, de, de films qui ont été euh, mis en. qu'on a eu, extrait une image et qui deviennent des images style. Et ça peut être juste des choses que vous pouvez retrouver en dessous euh, des, des photos, dans des bouquins par exemple, où euh, on va vous montrer une illustration d'une vidéo et on va mettre image style. Mais là, en l'occurrence, c'est elle qui a extrait des images et qui en donne le titre à ses œuvres de image style, film style d'ailleurs. Euh, en 1979, a lieu sa première exposition personnelle à Always. Voilà. J'aime ce genre de page, hein, j'avoue. On adore. Ça. Espace d'exposition indépendant qu'elle a créé avec deux autres artistes qui sont ses condisciples universitaires. C'est facile, ça, Madame Cindy Sherman. Hein, de... <rire> d'avoir une expo de deux ans après sa sortie universitaire parce qu'on a créé son propre lieu. Oui mais c'est grâce à ça qu'on <rire> rentre dans la chronologie. Voilà. Donc c'est euh, deux de ses condisciples universitaires qui sont euh, Robert Longo et Charles Close. Euh, ses créations photographiques et expositions se succèdent ensuite sur plusieurs décennies, rythmées par des séries. On, on ne sait pas plus. Enfin, des séries, elle a ouvert des séries de photographies. Plusieurs rétrospectives ont été présentées sur son œuvre au fil des années, euh, par exemple au MoMA en 2012, à Bordeaux en 1999 ou à Paris en 2020 2021, mais aussi à Chicago, à Los Angeles, etc. En 2011, la marque de cosmétiques, MAC, lui propose d'utiliser ses images pour ses publicités. Euh, L'avenir ne nous dit pas la si elle a accepté ou pas, euh, mais je suppose que oui. Je crois que si. Ouais. Série. C'est rigolo sa oui. plus célèbre. Je <rire> suis trop fatiguée pour euh, comprendre encore, je crois. C'est rigolo, c'est rigolo. Oui. La série, la série. Oui, rigolo, golo, ok. D'accord. Euh, <rire> donc, elle joue le rôle, le rôle de la Primadonna dans le film Primadonna, a sympho Symphonic Visual Concert qui accompagne un spectacle créé par Rufus Wainwright à partir de son opéra Prima Donna. L'image de Cindy Sherman est diffusée à l'international grâce au soutien de la famille Vuitton, dont elle devient l'égérie et qui utilise plusieurs de ses créations lors de défilés, notamment durant le défilé Vuitton, Vuitton Awards de 1968. Couronnée de succès, elle est l'une des artistes les mieux payées de son temps. Est-ce que ça compte du coup le truc de Hutton Awards Parce que c'est avant euh, l'exposition qu'elle a faite. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Bah oui, donc ça sent suite pour l'instant. Ouais. Ouh là là, si ça commence à se rajouter au fur et à mesure. Euh... Alors, pour Roberta Smith, euh, qui a une page en anglais, mais qui est peut-être juste quelqu'un qui écrit, euh, elle est peut-être la première femme de l'histoire de l'art moderne dont la carrière se conforme à ses grands dans ses grandes lignes, à celles de figures comme Pablo Picasso, Jasper Jones ou Bruce Newman. Une artiste intrinsèquement précoce, innovante, prolifique et influente qui a bénéficié d'une large reconnaissance et d'un succès commercial pratiquement depuis sa première apparition au début des années 80 et qui ne s'est jamais reposée sur ses lauriers mais a persisté décennie après décennie avec des travaux intéressants et surprenants. Ce qui sous-entend qu'il y a certains artistes qui ont de la gloire et qui s'en barrent les couilles et qui euh, se reposent sur leur laurier et qui font toujours la même chose, je suppose. Ah Bah... Euh, bon... Hein. Vous faites comme si une première monstration se passe à cheval sur plusieurs années, vous prenez la première, le milieu, la fin... le première. La first one, la plus... La plus, euh... la, plus la plus, vieille. Oui. En fait, euh, la, la première monstration, c'est la première monstration. Donc en fait, là par exemple, sur vu les Vuitton Awards, si elle avait fait euh, en tant qu'égérie uniquement, et qu'il n'y avait pas eu de présentation de ses créations, ça aurait mon marché. Oui. Parce que euh, c'est son travail, quand même, qu'on essaye de mettre en avant. Dans l'idée. Exactement. Euh, donc, passons à la description de son œuvre. Alors, Cindy Sherman considère que ses photographies sont à comprendre comme de l'art conceptuel. Son travail ne cherche pas à satisfaire une esthétique, ni à documenter une réalité. Ses créations s'inscrivent dans une tendance fictionnelle. Elle est son seul modèle, incarnant des femmes de tout âge et même des hommes, et crée ainsi une sorte de théâtre photographique. Ses autoportraits, où elle se met ainsi en scène dans des costumes et des attitudes variées, sont autant de questionnements sur l'identité et ses modes de représentation. Elle refuse la notion de « types sociaux » qui seraient ancrés dans la société. D'ailleurs, ses photographies refusent toute identité. Elles sont untitled, untitled, sans titre, sans titre. Restant libre à toute interprétation. Les influences de son œuvre sont nombreuses et se réfèrent à des imageries très différentes, de l'image picturale et cinématographique à l'image de publicité, de magazine, de mode, ou encore à l'image érotique. Donc, principale série. Alors, est-ce que tu veux toutes les faire parce que... Ouais, c'est court, hein. On bah, va y ça n'a pas l'air court du tout. Si, si, on va y arriver. Allez, ouais. Oh. <rire> vas-y, vas-y, je suis motivé. Oui, mais hein, la fin pense, de la page. pense aux autres. Non, mais ça va aller, ça va aller. Go. Alors, euh, la première série durant les années d'étudiante ou de jeune diplômée. Si la série Untitled Film Steals est celle qui l'a fait connaître, elle a porté à la connaissance du public plus tardivement des travaux qui ont précédé cette série alors qu'elle terminait ses études ou était une jeune diplômée. Telle la série Bus Riders où elle interprète des passages fictifs d'un bus, la série Murder Mystery, où elle imagine les personnages d'un film policier, ainsi que des courts-métrages de quelques minutes comme Doll Closes. Dans ses travaux, elle crée déjà des fictions avec un modèle exclusif jouant les différents rôles elle-même, et un goût pour le déguisement, la mise en scène, même si elle est artisanale, et l'observation des stéréotypes. Ça c'est le début. Ensuite, un Untitled Filmsteed, années 77-80. Série d'environ photos, 69 photos en noir et blanc, qui reprend le genre des steals des films de série B des années 50. Chaque steals est une image d'une femme stéréotypée dans un décor réel. Ces photos présentent une inquiétante familiarité avec les images des films de série B, mais ne correspondent pourtant à aucun film. Cette série montre ainsi l'influence du cinéma sur la culture populaire. Le visage de Cindy Sherman est une base neutre sur laquelle elle inscrit d'innombrables visages et des myriades d'incarnations. Ces styles alimentent de nombreuses théories. Pour l'historien d'art Richard Bri Briand, euh, ils sont des autoportraits. Pour Dar David Rimanelli, marxiste de l'école de Francfort, ils ne sont le portrait de personne puisque l'idée d'un sujet unitaire est en soi une fiction. Pour les féministes, les images définissent un sexe féminin privé de son individualité par les conventions sociales, les, stéré les stéréotypes. La femme, Cindy Sherman, ne peut se définir qu'à travers un répertoire de rôles indiquant les limites que la société impose aux femmes. Ensuite, on a la série euh, Real Screen Projection en 1980. C'est sa première série en couleur. Euh, donc Cindy Sherman se photographie devant des projections de diapositives qui peuvent faire référence au monde et aux images de la télévision. En 81, Centerfolds Horizontals. Cette série est à l'origine issue d'une commande faite à l'artiste d'un portfolio pour le magazine Arts Forum. Ce travail n'a finalement pas été publié car les photographies ont été controversées. Pour ce travail, Sherman reproduit le cadre horizontal et serré sur des personnages féminins allongés, esthétique propre aux magazines et revues de charme. Oh, Artforum, ils n'ont pas publié des photos de charme. Puh. Petit joueur. Hein. Ouais. En 82, Pink Robes, euh, galerie de portraits et en demi-teinte sur un fond sombre. L'humeur du modèle elle-même y apparaît tantôt indécise, tantôt ombrageuse. Et euh, l'indice sexuel tend à l'indifférenciation. Ensuite... Ça se dit, indice sexuel Bah oui, un indice sur le sexe. Mmh. Je sais pas. Fashion, donc 83-84 et 93-94. Cette série est issue de quatre commandes. Une pour la revue Interview en 83, une pour le magazine Vogue en 84, une pour le Harper's Bazaar en 93 et une pour la maison comme des garçons en 94. Dans ses photographies, Sherman réinterprète et transforme les codes et les règles de la presse de mode pour créer des images dérangeantes qui transgressent les conventions de cette presse spécialisée. Elle est ironique et son humour est grinçant. Lumière dure, personnages caricaturaux, sourires figés, tenue extravagante et ostentatoire. Elle dénonce indirectement les critères de jeunesse, beauté, minceur et la vacuité de certaines photos de mode. Pour autant, ces femmes qu'elle interprète semblent fragiles. En 85, Fairy Tales, des contes de fées qui deviennent des cauchemars. En 86, de 86 à 89, Disasters, représentation baroque et presque violente de roches et de matières organiques ou des femmes dans un fond de matière organique. On a hâte de voir, hein, parce que... 1988 à 90, History Portraits, Old Masters. Avec les History Portraits, Cindy, Cindy Sherman dévoile l'aspect artificiel de certaines œuvres de l'histoire de l'art, en surenchérissant leur aspect artificiel et en les réinventant. Les tableaux qu'elle réalise sont remplis d'éléments cosmiques, mais au-delà, ils dévoilent quelque chose d'effrayant. Pour Arthur Danto, les, les history portraits sont des happenings qui, qui mettent en question le rapport, avec... le ouais. rapport que nous avons avec l'art. Euh, on... Juste happenings, je ne sais pas si on l'a déjà eu dans les autres pages, parce que c'est un compliqué. terme assez récent. Happenings, aujourd'hui. On, dit plus, on utilise plus le terme de performance, mais au départ, un happening, c'était vraiment un événement, enfin, c'était quelque chose qui arrivait pendant un, pendant un événement, une exposition, etc. Et c'était vraiment ce truc d'apparition, quoi. Ça, ça apparaît, il y a un mouvement, il y a une action, et ça s'arrête. Et ça peut être aussi des choses que les artistes filmaient. Donc des sortes d'actions de, très courtes, dans les, dans les ateliers, ou ou des choses comme ça, qui étaient immortalisées par la photo ou par la vidéo. Euh, et c'était plus euh, au début, dans les années 80-90, même, même fin 70 je crois, on parlait vraiment de happenings, euh, comme des actions réalisées euh, donc qui ne sont pas juste euh, je peins sur une toile ou je prends une photo ou euh, euh, je fais une gravure, enfin voilà, c'était vraiment je fais quelque chose et je le, et je le documente. Euh, voilà. Et... Mu-mu-mu. Alors... Oui, c'est vrai que tu, est le document, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir à ça. Euh, c'est vrai que les happenings, comme les performances en général, c'est des, des œuvres qu'on voit principalement par les archives, donc ce qui reste. C'est ça. Il y a par exemple au, euh, au Centre Pompidou, dans la collection permanente du Centre Pompidou, je crois, mais c'est si vous allez voir des des expos euh, de collections, souvent il y en a, en fait c'est euh, euh, les premières œuvres de, ah, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, il y a un artiste qui par exemple est dans son atelier et qui marche en mettant un pied devant l'autre, en suivant une ligne, euh, ou en marchant en arrière, et je sais plus comment il s'appelle cet artiste, c'est un homme, euh, et ça c'est filmé en fait, et c'est... Euh... Euh, souvent montré sur des euh, sur des euh, téléviseurs euh, tubes cathodiques, euh, genre vraiment à l'ancienne. Il y a des petits trucs comme ça ou des mouvements de bouche ou des, euh, des papiers froissés. Euh, Film, filmé sur cassette. Ouais, filmé sur, sur cassette, sur, sur, sur, sur bêta. Voilà. Donc euh, c'est ce type de choses euh, qu'on appelle happenings. Euh, je crois qu'en anglais, euh, enfin ou en Amérique, les, je sais pas si les Américains utilisent toujours happenings. Euh, pour parler de la performance, ou s'ils utilisent aussi performance Faudrait vérifier. Il ah, y, y avait un gros, euh, un gros début du terme, je crois, performance, au moment des situationnistes, il me semble. Parce qu'ils appelaient pas ça des happenings, justement. Et, euh, et je sais plus si euh, ça s'est perdu par la suite, et c'est revenu, en fait, euh, aussi performance. Donc en fait, il y a un truc où, voilà, euh, faut, euh, ça dépend du terme, mmh. euh, mais en général, ça comprend les à deux. À creuser. Mais en tout cas, Happening, c'était utilisé aussi en français. Oui. Hein, happening, c était, c était, ça voulait dire... Euh, ça a beaucoup ça. été utilisé dans les années 2000 aussi pour les, tous les trucs un peu marketing. Euh, en, en dehors de l'art, hein, je précise. Hein, mais ouais, euh... ouais, mais ça, maintenant, c'est vrai que c'est un terme... Euh, je pense qu'en anglais, Happening, ça peut être un lancer de ballon, quoi. Mm. Je... Genre, le truc trop non, cliché. Mais un, un exemple, <rire> par exemple, euh, ce qui se passait sur euh, Vine, euh, ce qui se passe sur TikTok aussi, par exemple. Qui est euh, par exemple euh, Mannequin Challenge ou ce genre de truc bête là Ah oui, ça enfin, bête. Je suis méchant, je juge comme ça. Hein. Mais dans l'idée, c'est euh, que ça, en fait, ce serait considéré par euh, les médias, par exemple, comme un happening. Mm. Alors qu'en fait, euh, le terme euh, aurait pu être euh, de l'ordre de l'art, parce que c'est un rapport de création et c'est un rapport de médias, ouais. etc. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on aurait pu appeler ça une performance. Euh, sauf que ça a été principalement utilisé comme Happening par exemple. Mais c'est vrai que tous les trucs aussi, qu'il a eu euh, la mode des... des actions sur les places publiques là où il y avait plein ouais. de gens d'un seul coup, ils, ils parlaient de Happening. Voilà. Ok. C'est ben, pour ça que ouais. je parlais aussi un peu de rapport ma marketing ouais, ouais. parce que c'est une réutilisation aussi du terme. Mm. Euh, en général, en marketing, la plupart du, du temps, c'est de la reprise de, des mots qui existent aussi en art ou dans un rapport à la création euh, spécifique par exemple en communication. ou ou dans, dans ce qui est proche du design par exemple et qui en fait revient dans un rapport marketing et qui est réutilisé comme les termes soi-disant de créatifs euh, par des gens qui veulent vendre des choses. Ok. Clôturons ce sujet. Et là, parce qu'après il faut expliquer ce simulacre. Ouais. Alors, donc c'est. Donc on reprend, donc c'est. Pour Arthur Danto, qui est un écrivain sur l'art, les History Portraits sont des happenings qui mettent en question le rapport que nous avons avec l'art. Ils mettent en jeu la distance qui sépare le souvenir de la vérité. Le rapport entre les images de Cindy Sherman et leurs origi leur original est comparable au souvenir incomplet d'un tableau face au tableau lui-même. Ouais, ok. Lisez Arthur Danto, c'est trop compliqué. Genre, euh, voilà. Il témoigne... Il témoigne des processus déformants de la mémoire. Nous sommes dans l'espace entre ce que nous percevons et les images-souvenirs. Le fait qu'elle travaille à partir de reproductions corrobore la thèse de Baudrillard selon laquelle nous vivrons dans un monde de simulacres. Pour se « déguiser », elle utilise des prothèses nez, moustaches, sourcils et beaucoup de « faunichons » pour reprendre ces termes. Euh, elle disait « faunichons » En, en, en anglais. <rire> Pardon. Où sont euh, mes phonicians J'arrive pas à faire l'accent. Where is my phonicians <rire> Where are my phonicians, d'ailleurs Oui, puisqu'il y en a plusieurs. Ah oui. Euh, par ses accessoires extravagants, elle va plus loin qu'un simple travestissement, en rendant visible ce qui la métamorphose. Elle nous montre que les sujets des tableaux historiques étaient affublés de corps et de visages aussi conventionnels que leurs toilettes. Leurs toilettes, évidemment, leurs euh, vêtements et accoutrements, pas les toilettes. Euh... Oui, c'est euh, oui, ça, plus le perruque, ça peut être aussi perruque, ça peut être oui, euh, maquillage. Ça. En 1991, elle a fait une série, donc, Civil War, représentation de corps disloqués et quelquefois putréfiés. On va adorer regarder cette série. Je, non, mais de toute façon, il y a la Safe Church. Ouais, hein. bah la Safe Church, elle va enlever pas mal de choses. Hein. <rire> en 1992, Sex Speech Pictures. Elle, se, elle met en scène des mannequins en plastique démembrés. La femme tronc est réduite en un orifice. Ah, Peut-être, ça se trouve, c'est Cindy Sherman qui a inventé les, les troncs... Euh... Tu sais, les... les compartiments, là, les, les sextoy compartiments. Ah oui. oui. Qui montrent qu'un seul... Bref. Euh, Sherman remet en cause les clichés des représentations sexuelles de la femme. Ces images constituent une charge contre la pornographie. La complaisance misogyne sous-jacente y est désarticulée comme une poupée déglinguée. C'est 92, ça existait déjà, je crois. Oui. Au Japon, sûrement. Non, mais un peu partout. Là. Ah ouais oui. La fascination pour le sexe en sort retourné. La violence pornographique devient dérisoire. En 84, de 94 à 96 Horror and Surrealism List Pictures, représentation d'assemblage de corps et de monstres et quelquefois de figures de clous inquiétantes. Elle est partie en gris un peu. Hein. 94-96, Masks, portrait de masques ou de têtes avec de la résine, un travail sur la notion de masque. En 2000-2002, euh, Hollywood Hampton Type, série, là encore, d'un humour particulièrement grinçant, imaginons des comédiens oubliés d'Hollywood, en recherche d'emploi. Ah. En fait, je ne comprends pas. Là, par exemple, ce serait une réalité qui, qui, qui existe déjà à Hollywood, mais qui n'est pas montrée. Euh, le, le nombre d'acteurs, euh, en fait, qui sont perdus euh, mmh. par euh, le, le système déjà d'Hollywood, mais aussi par... Euh, euh, toutes les discriminations qu'il peut y avoir, euh, et autres, donc, euh, c'est un gros, euh, enfin, il faut, il faut bien imaginer que Hollywood, en fait, c'est un endroit où c'est un gros filtre, en fait, hein. un gros filtre euh, systémique, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est des, des gens qui ont de la chance, en fait, hein. Je comprends pas trop quoi, t'as... Non mais parce qu'en fait, euh... c'est en fait, par rapport à, à, au sujet qu'elle a ouais. choisi, tu vois, je vois pas pourquoi on met humour particulièrement grinçant, parce qu'en fait, c'est une réalité, donc du coup, ce serait plus de, du documentariat, tu vois, dans le style... Après, ça dépend des photos, ça dépend comment elle se met en scène en oui, artiste Hollywood de, qui ça cherche un emploi, Ça, tu ça vois. dépend de la forme, ouais. mais euh... Euh, En 2003-2004, Clowns, le masque de clown, est le plus énigmatique des masques, à la fois drôle, pathétique et tragique. À regarder cette série, le rire s'étrangle. »« Cette série résulte aussi euh, des attentats du 11 septembre 2001. Ouais. » des positionnements face aux tragiques et à des questions engendrées par ces événements. 2008, Society Portraits, ces portraits dépeignent l'emprise du jeunisme sur les femmes. L'artiste, comme d'habitude seul modèle, semble vieilli, marqué par l'âge, de manière outrancière. Autoportrait en creux, le vieillissement surjoué et ironique, mais laisse aussi poindre une empathie pour les femmes victimes, d'une certaine façon, de la notion de beauté féminine qui prédomine dans les sociétés occidentales contemporaines. Et enfin, euh, de 2015 à 2018, Flappers, qui peut être traduit par Garçon, portrait évoquant d'anciennes starlettes ou garçons du, euh, du début ou du milieu du 20 XXe siècle, peut rappeler la série qu'il a fait connaître, Untitled Film Stills, en évoquant aussi l'univers cinématographique, mais en couleur, en grand format et avec peut-être plus d'empathie pour les personnages qu'elle interprète. C'est euh, un peu tendu, hein, la, la, la blague, là. La, a... de... Ouais Bah... Oui, oui, ouais. ouais, c'est un peu ça, je pense, j'imagine bien. Donc, les films, donc, il y a Doll Clothes qu'on a vu euh, en haut, dont il parlait, court-métrage de deux minutes, et Office Killer, en 97, avec euh, Jan Triplehorn, Molly Ringwald, Carol Kane, Barbara Sukowa et Michael Imperioli, il s'agit du premier long-métrage de Cindy Sherman, euh, euh, film d'horreur traitant de la place de la femme dans la société et des dimensions historiques. Ça doit être intéressant à voir ça. Oui, bah alors du coup je vais le mettre dans le Discord, si ça vous va. Mm. Et donc dans les prix qu'elle a eu, en 1999, elle a eu le prix Hasselbald, en 2012, le prix Aftman, et en 2016, lauréate du Premium Imperial. Je ne connais aucun de ces prix. prix Asselblad, c'est un grand prix de photo. Ah. Euh, Aftman, Aftman aussi Aftman, ça doit être ça aussi. Euh, non, apparemment, c'est Suisse. Et l'autre, ça doit être... Euh, enfin, Impérial du Japon, ok. C'est bon. C'est la classe, hein. Euh, au niveau de sa cote sur le marché de l'art, euh, si vous voulez acquérir une <rire> photo de Cindy Sherman en mai 2011, la photographie Untitled numéro 96 est adjugée pour 3 890 000 dollars chez Christie's, établissant un nouveau record mondial pour une photographie. Voilà après exposition, donc on a une liste non exhaustive qui commence à partir de 98 et qui va jusqu'à 2020. Ah, il y a eu une faute. Il y a une euh, ouais. Je me disais 2020. J'ai pas vu d'expo de Cindy Sherman passer, mais c'est normal. C'était à la Fondation Louis Vuitton. <rire> et c'est normal aussi c'était Covid, je crois. Ça dépend quel moment à 2020. Hein. Si c'était février 2020, euh, c'était janvier 2020. C'était pas encore. Euh, c'était pré-Covid, hein. ouais, Mais entre janvier-février, t'avais quand même janvier-mi-février, quoi, je crois. Ouais Ouais. Mais d'ailleurs ils ont mis en 2020, ils ont pas mis la date. <rire> bah je suis en train d'essayer de regarder justement parce que je crois qu'il y a un lien. Hein, à... 13. 23 septembre. Donc ouais c'était au moment du déconfinement, euh, premier déconfinement je crois. La photographie c'est très bien de mentir le monde 23 septembre 2020. Ouais mais de toute façon moi je... Je, je... sais pas si je peux dire publiquement comme ça euh, mais euh, je boycotte les expositions à la Fondation Louis Vuitton donc je ne verrai aucune exposition oh de la Fondation Louis Vuitton. En oh, clipé je l'ai envoyé. À LVMH, même. Directement à Arnaud, déjà Je sais plus, à chaque fois je me trompe de me <rire> lol J'en connais tellement. Lol. Euh... Je les confonds. <rire> Vuitton, n'empêche, hein, elle travaille beaucoup avec Vuitton, du coup. Depuis 68. Bah oui. Euh... Oui, parce qu'elle est toujours vivante, hein. Euh, faut bah dire. non, elle est dead, non Bah non, elle est toujours vivante. Il n'y a, ah ouais. a pas de date de die. Il n'y a pas de date de die donc Sidney Sherman, 1968. Euh, on va la mettre dans le, notre super euh, frise. Oui, Bernie, bien sûr. Voilà, c'est Arnaud. Je savais. Je savais. Euh... Pourquoi quoi Bernie C'est Arnaud euh, Oui, Bernard, Arnaud. Ah. Et oui, il faut, le faut fait hein. partie de la haute. Je bon. <rire> suis pas sûr. Parce hein. que tu boycottes. Ah même. oui. Non, mais j'ai dit que même si on m'invitait, j'irais pas. Ça, c est, c est, euh, non, mais il faut, faut le faire. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui sont, si sont invités à, à LVMH euh, ou Vuitton. Euh... Parce que, en fait. Ah, je remarque, remarque si t'es invité à Vuitton, euh, le, la, la galerie, c'est quoi ce musée c Je sais plus comment ça s'appelle le truc là. Euh, c'est à Paris. Euh, si t'es invité là-bas, potentiellement, c'est pas la même chose que si t'es invité au siège euh, de, de LVMH, Non, pas. mais ce que je veux dire, c'est que de, j ai, j ai, j ai, je, je, mon positionnement, c'est que ils ont ouvert une fondation où ils ont des moyens de pouvoir montrer des choses qui ne seront pas montrées ailleurs, puisqu'ils ont de l'argent pour faire voyager les œuvres, pour faire des belles scénographies, etc. Et que je trouve que ça fausse le jeu de ce qui peut être présenté dans les musées, et notamment dans les musées publics. Et donc, je me dis, je ne vais pas y aller, parce que forcément, je vais voir des expositions qui sont super belles, et me dire « Ah, oh, vraiment, ils font vraiment des belles expos chez Viton, mais c'est normal, parce qu'ils ont de l'argent. » C'est ça, en fait, donc, oui. euh, voilà. Et en fait, ils, met, ils font des écrins spécifiques à, à l'argent qu'ils mettent aussi pour les prêts de, de... Par exemple, un truc tout bête, hein, mais un prêt d'une œuvre, par exemple, je crois qu'ils avaient fait Basca aussi, je crois. Basca, ils ont fait aussi la... la... Un prêt d'une œuvre, alors je finis juste... mais ouais, vas-y, vas-y. Euh, par exemple, un prêt d'une œuvre qui est coté et surcoté pour Basca, par exemple, en général, enfin c'est pas surcoté, mais dans l'idée où euh, ça vaut un milliard faire un prêt d'une 9 d'un milliard, c'est les seuls à pouvoir le faire. Donc, bon. Surtout beau oui, payer les. payer le l'assurance. L'assurance, euh, le... le voyage en, en jet privé, euh, le fait que euh, les équipes qui, euh, qui déplacent le. Le, les, qui déplace cette œuvre là, euh, ça se trouve c'est la même équipe depuis 40 ans euh, parce que justement ça vaut un milliard et que c'est les seuls à savoir enfin euh, tu vois genre... Euh, enfin ça c'est sûr, même quand elle vaut pas un milliard il y a une équipe qui se déplace pour l'installer Non mais dans le sens où c'est la même équipe depuis 40 ans euh, tu ouais, vois, ouais. c'est genre euh, la conciergerie entre guillemets de, de, de, de l'art quoi et euh, et ouais c'est les seuls à pouvoir le faire parce que une, euh, imaginez la thune que ça demande il faudrait au moins 5 euh, cabinets conseils Machiniser pour, pour un musée, pour, pour un prêt d'une œuvre comme ça. Il y avait aussi l'expo de Charlotte, Charlotte Perriand, elle s'appelle. La, la... Ouais, je crois. Euh, je architecte, non, euh, designer, femme. Euh, euh, euh... Je sais pas, bah, du coup, faudrait peut-être la rajouter, nous on l'a a jamais fait. Oui, mais c'est normal puisque. Euh, a... ah. Elle a fait des ah. chaises, bah elle a fait des chaises. Pourquoi ouais. c'est bloqué euh, Google, hein moi, Google Moi J'utilise plus Google, pour aller recherches. Bah si, euh, qu'est-ce qui se passe Ah. Alors, est-ce qu'on est en safe-search Parce que c'est... Voilà, on va masquer les résultats explicites. Ah, c'est parce que les cookies sont désactivés. Ah, ils ont mis à jour un truc. Bon, on a question. Oh On est non, On non, est du non, côté euh, non, non. Hong Hongkongais, apparemment, euh, donc voilà. Ah bon Juste pour vous dire... Bah, je sais pas, il y a marqué HK. Ok. Donc, on regarde les œuvres de Sydney Shaman. Allez. Hein. Et après, faudrait que tu la rajoutes dans la frise. Tu l'as pas fait encore. Hein. Je viens de le faire. Pendant. Pendant pardon. Pendant que tu racontais LVMH. Alors, ce serait bien de, de, de tomber sur directement Eware, parce que je pense qu'on pourrait avoir déjà de meilleurs. Euh... On va aller chez Eware. Hein. Eware, euh, ce qui est bien, c'est que l'affichage, il est mieux que Google au final. Et euh, si vous voulez plus de. de... Écoutez, plus de choses sur Cindy Sherman, il euh, y a moult, moult, moult podcasts d'émissions radio euh, sur Cindy Sherman, sur France Culture, euh, sur, et, euh, Fran ouais, et toi, fait. sur tout, en fait. Sur Arte Radio, euh, sans doute. Ouais. Enfin, des en fois, fait... c'est des gens qui en parlent, mais euh, en tout cas, si vous voulez entendre des trucs, il y en a plein. Alors, ça, c'était Magic Time 75. Voilà, ok, on n'a pas vu ça ah si, c'est ses œuvres de, de début, fin de tout début de carrière, je pense. 75, c'est ouais, mmh. 8 ans après... Euh, dans 5... bah, elle n'était même pas diplômée encore. Bah non, 68, elle fait déjà le... Oui, 70. mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est diplômée dès sort de l'école en 76. Oui. oui parce que, Ils ont coup, dit que c'était des œuvres... Euh... Ouais, c'est ça. Euh, Untitled, euh, bah bah ça c'est bah la série clowns, des clowns. Hein, <rire> hein, <c 'est> <rire> Alors oui, si vous avez peur des clowns, Ringbell, je sais pas, mais c'est pas le bon moment d'être là. Parce qu'apparemment il y en a pas mal. Hein. Euh... On continue bon. Untitled, Marilyn, bon bah voilà. Voilà, Marilyn, quoi. Alors juste, euh, rien à voir, mais j'ai euh, entendu un. Un truc sur Marilyn Monroe. Mais en fait, il, dé il décrivait Marilyn Monroe comme une femme qui s'appelle... Euh, euh, je sais plus c'est quoi son vrai nom. Ils l'ont dit 15 000 fois dans le truc. Mais... Euh, Jane... Elle s'appelle Jane quelque chose... Alors attends, Norma Jane. Norma Jane. Norma, Norma Jean Jane Baker. Baker ouais. Voilà. Euh, Qu'elle s'était créée co un, complètement un corps, une personnalité et tout pour être Marilyn Monroe. Qui lui prenait beaucoup de temps à se préparer. Enfin bref. Et il disait euh, qu'en en fait, elle avait euh, sculpté aussi ce corps en, en complètement en contre de toutes les, de toutes les, la, les normes de corps féminin qu'il y avait dans les années 50. Et je trouvais ça drôle, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit, c'est quoi le style des années 50 On pense à, euh, à, ah ouais. à, à Marilyn Monroe, alors qu'en fait, euh, c'était un ovni pour, euh, pour l'époque. Voilà, fin de la parenthèse. <rire> Untitled. Un film style, donc ça c'est un, voilà, un arrêt de film. Impression. Ça ça doit être c'est des c jeux scully. de. <rire> c'est Scully. Ouais, ça doit être ça doit être la série sur les jeux d'acteurs. Euh... Et pas ben de rien. Putain, les anecdotes, on aime, on aime ça. Ça sert à ça d'écouter des émissions de radio et de regarder d'écouter en fond les gens qui regardent la télé. Oui, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que Hollywood des années 50, c'était pire que, que ce que c'est maintenant, euh, parce que c'était des grandes fortunes aussi qui mettaient en place euh, donc un filtre comme on en parlait tout à l'heure. Et euh, elle, elle a galéré, euh, Norman Jean Baker, elle a beaucoup galéré pour avoir euh, son, son, son entrée, comme beaucoup de femmes en fait, dans, dans le milieu de, de, de la de l'acting en fait mm. et, euh, et en fait il y a, y a, y a la, le passage en blond qui a changé beaucoup de choses donc du coup euh, ouais comment ça s'est passé euh, c'est chaud quoi forcément j'aime bien les couleurs hein. ça rend bien en plus de votre côté hein, j'ai l'impression ouais. alors de ce côté là sur mon ordinateur il est un peu plus terne, un peu plus gris mais, euh, mais chez vous ça a l'air plus sombre, ça a l'air cool J'imagine que c'est encore un clown. non D'où les chaos. Donc ça, c'est Untitled mmh. C'est que Untitled. Ça, ça, ça doit être aussi le truc sur les acteurs... Euh, mmh. en recherche d'emploi, je sais pas. Ou, ou la vieillesse euh, exagérée. Ouais, c'est possible, aussi. 2000, ouais, ça doit être ça. Mmh. Et voilà, on revient sur ça, ok. Euh, bon, bah du coup, et sinon il y a les autres, là. Bon ça c'est, elle a clairement les prothèses là, euh, sur le nez et tout mmh. Ok, ouais Là aussi c'est le maquillage pour pouvoir gommer les... la vieillesse Donc ça c'est aussi sur les actrices j'imagine, parce que c'est mmh. des coupes d'actrices en fait enfin, c'est... <rire> Par exemple, cette image-là est très connue, parce que c'est souvent l'image la plus utilisée de ce... quand on présente Cindy Sherman. Mmh. Elle <rire> arrive vraiment à modifier sa tête. Hein. <rire> <rire> Elle est trop bien. <rire> Elle est trop bien. <rire> mais il y a des vraies photos alors, de toi, Là, là je suis en train de me poser la question, mais ça va être très dur de choisir un portrait. Pour euh, la miniature. Bah oui, parce qu'elle fait que des portraits. Mais tu as, por as les portraits d'elle sur Where, il y a une photo d'elle. Je vais donc, prendre euh... celle-ci, je pense. Oh, putain. <rire> mmh, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais, ah, elle est dure. Il ouais, y a des trucs cool hein, quand même. Il y a des trucs, euh... tu vois, c'est marrant parce qu'il y a des moments où c'est très portraitisé, tu vois, genre style euh, tradit à l'ancienne mmh. et tout, un peu Richard quoi. Celle-ci, elle est géniale aussi! Non, mais celle-là, en vrai. <rire> Je vais utiliser celle-là. C'est trop bien. Elle est trop bien. <rire> non, mais en fait, tu tombes sur des trucs. C'est de pire en pire. <rire> C'est incroyable. Tu vois, là, il y a ça, euh, son portrait, là. là Celle-ci? Bah oui, ça a l'air d'être euh, son portrait, ça. Attends, attends, attends. Oui, ça a l'air d'être ça. C'est grave retouché aussi. Hein. On voit les retouches Photoshop. Ou... Si, si, si. On voit les retouches Regarde celui-là, là, on bas. Mais là, c'est moins... Tu vois Sans il retouche Photoshop. Oui, oui. <rire> Celle-ci. <'est> <rire> bon, bah, c'est cool. Moi, j'aime bien, du coup. Ouais, <rire> je, moi, j'aime bien en aussi. Ouais. Je vais enlever l'onglet. Bon. Après, c'est une artiste dont on a tendance à pas creuser le parcours, parce que... Enfin, quand on... Quand on étudie un peu l'histoire, l'art et tout, euh, l'art contemporain, en fait, Cindy Sherman, il y a tellement de gens qui en parlent que en fait, on finit par euh, ne même pas regarder son travail, parce <rire> que ça paraît. Euh... Enfin voilà, moi, je sais que j'avais jamais vraiment lu, lu euh, sa biographie et regardé ce qu'elle avait fait. Quoi. Oui, parce qu'en fait, t'as tendance à voir euh, ses œuvres. C'est pas le truc euh, que tu comprends pas, en fait. Mmh. Donc du coup, tu t'as pas l'habitude de prendre la, la peine de lire, en fait. C'est ça. Je te... Robert Smith c'est du coup euh, critique. D'accord, elle est critique au New York Times, ok. Et conférencière, j'ai vu. Ok. Voilà, donc on va faire Hélène, Frankenthaler. Tu veux boire un peu d'eau S'il vous plaît, monsieur. <rire> Quoi, on a 252... Euh... Ouais, ouais, ouais, bah depuis le... Depuis le... Le live euh, Stop Grossophobie euh, anti-patriarcam, anti il euh, y a Stop Grossophobie qui s'est abonné, parce que je suis passé vite fait. Merci. Euh, euh, et je crois, que, euh, je crois que grâce à Jellybee aussi, parce que la dernière fois, Jellybee, elle, elle a rappelé. Euh, ah ouais Il elle a rappelé d'ailleurs. Plus que 48 personnes pour mmh. le road to. 48 personnes. Alors je tiens à préciser juste comme ça, euh, je, je le reprécise parce que ça fait un peu quelques épisodes, mais on est totalement dans, le, dans, dans, le, dans la, la, la, la phase la croissante. La cro ah tu ouais. vois, si on devait faire une, cro une, une croissance, euh, tu vois, de montrer M1, on a fait de 0 à 100. Dans M2, on est à 200 jusqu'à 300. Je pense qu'on euh, est dans la croissance. On euh, est pas mal, euh, on est dans la croissance régulière. Tranquillement, euh, mesurée. ça va. Euh, pas la même chose pour l'argent. Euh, euh, heureusement, euh, que, heureusement que la prod est là pour pouvoir cacher. Voilà. <rire> sinon, sinon, si vous voulez arranger ça, et qu'on continue une progression croissante, euh, non exponentielle, hein, parce que exponentielle, ça part comme ça, mais croissante, vraiment, une courbe... Euh, qui, qui croient, euh, <rire> faites croire euh, aussi no, no, no, notre argent euh, grâce à la commande point d'exclamation dont euh, qui vous emmènera euh, dans des contrées euh, très intéressantes. Voilà. <rire> <Okay. coughs> Et si vous avez euh, besoin d'argent pour vous, gardez-le. C'est pour ça que les gens ne gagnent pas d'argent. Oui, bah pourquoi parce, qu parce que je dis, si vous en avez besoin... Bah oui, vous... du coup, tout le monde a besoin de son argent. Bah tu ouais. te rends compte, si, si tu donnes... Euh, c'est comme, comme l'argument de, de, des donateurs dans la rue. Quand ils disent, euh, vous voulez donner... Euh, euh, les dons minimums commencent à 8 euros. Tu dis, ah, désolé, j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que 8 euros 8 euros, c'est même pas un menu chez McDo. Et là, après, dans ta tête, tu comptes le nombre de fois que tu as mangé chez McDo dans le mois, tu vois, et tu fais, ah, putain, j'avoue. <rire> mais tu leur donnes pas, quand même, parce que... Tu veux quand même manger ton McDo, tu vois ce que je veux dire Moi je trouve qu'ils sont... Euh, la dernière fois, on a, on a trop, un peu trop insisté alors que j'ai dit que j'allais me renseigner de mon côté après avoir discuté. Ils aiment pas ça. Parce qu'ils aiment pas que tu renseignes de ton côté parce que t'as pas laissé ton rib. Donc mais ils peuvent sais, pas te harceler là, après, je après. pour. ne pas avec mon rib. Mais ils te harcèlent, ils t'emmènent jusqu'au la... jusqu guichet. Avec toi, ils y vont. Pour... Bien sûr si tu es intéressé... Ils... Moi, je discute, moi, je discute avec les gens, ils ne sont pas... Enfin, je sais pas. Non, mais ça, c'est si tu dis, oui, ah, ah ça m'intéresse, hein, que tu passes le cap, que tu remplis le petit bulletin, mais que tu dis, du coup, j'ai pas mon RIB pour les prélèvements, bah, ils, te, ils peuvent te dire, mais c'est quoi ta banque, du coup, bah regarde, on est à Châtelet-Léal, il y a toutes les banques, si tu veux. Et tu fais, merde. <rire> Et ensuite, si tu dis, bah je vous le donnerai, je vous l'enverrai plus tard... En fait, le soir, avant de finir leur tournée, ils te rappellent pour te dire est-ce que vous avez bien regardé votre ribe On peut l'enregistrer ensemble nan, nan. Bref. Euh, vrai oui, bien sûr. C'est un boulot. Hein. C'est un boulot. Donc, euh, si vous voulez donner de l'argent, bah, donnez-leur direct. Et si vous voulez pas, dites-leur non, parce qu'après, euh, ça dure longtemps. Voilà. Euh, C'était le conseil du jour. Euh, commençons donc la deuxième artiste pour ce soir qui s'appelle Hélène Frankenhalter, Haller, Haller. Euh, Donc, elle est née le 12 décembre 1928 à New York, et elle est morte le 27 décembre 2011 à Darien, dans le Connecticut. Et c'est une peintre américaine appartenant au mouvement de l'expressionnisme abstrait. Elle a été l'élève de Rufino Tamayo et de Meyer Shapiro. C'est le Meyer Shapiro qu'on a vu il n'y a pas longtemps, je crois, non oh, Non, c'était... Euh... Myriam Chapiro. On a vu la semaine dernière. Parce que meilleur, c'est un nom de garçon. Okay. Non, je sais pas. J'espère qu'elle avait pas, elle avait pas mauvaise, Hélène. On ne sait pas ça. On ne sait pas. Alors, donc Hélène euh, Frankenhaler est née à Manhattan d'un père juge de la Cour suprême de l'État de New York et d'une mère d'origine allemande, Martha Loewenstein. Elle étudie l'art avec le peintre mexicain Rufino Tamayo à l'école Dalton, avant de rejoindre le Bennington College en 1946, où elle, renseigne, où elle reçoit l'enseignement du peintre Paul Philly, qui lui apprend tout ce qu'elle sait à propos du cubisme, mouvement pictural qui l'influence longtemps. C'est au collège Bennington qu'elle rencontre le critique Clément Greenberg en 1950. Ce dernier l'introduit auprès de David Smith, Jackson Pollock, Will Willem, Willem et Hélène de Kooning et Franz Klinning. Et nous avons un nom qui est apparu qui est Hélène de Kooning, que je ne sais euh, si, euh, si elle peut nous intéresser. Euh, en 1952, elle expose la peinture qui la rend célèbre, Mountains and Sea, Donc 1952, pour notre date de première monstration. Ses influences sont Jackson Pollock, Hans Hoffman, euh, Willem de Kooning, Rufino Tamayo, ainsi que Clément Greenberg lui-même. Elle s'impose au sein de l'avant-garde picturale, dominée par des stars masculines. Je ne savais pas que Clément Greenberg... Euh... Ce qui dit ses influences, mais Clément Greenberg, il a plutôt écrit que, que fait de l'art, mais bon. En 1989, elle fait l'objet d'une vaste rétrospective au musée d'art moderne MoMA de New York City. Elle meurt le 27 décembre 2011, des suites d'une longue maladie. Euh, œuvre et techniques picturales. Sa peinture abstraite l'assimile au mouvement de l'expressionnisme abstrait et à celui plus spécifique du Color Field Painting. Helen Frankenhaller travaille à même le sol et reprenant une technique développée par Jackson Pollock, verse directement les pigments et la peinture sur la toile. Son style est toutefois différent de Pollock, Barnett Newman ou Franz Klein. Dans sa toile majeure « Mountains and Sea », la peinture s'étale en flaques de couleur formant des formes et des taches de couleur. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches sur la toile, mais que la couleur fasse corps avec la toile. Son œuvre est cependant interprétée comme trop belle, trop féminine. C'est pourquoi Hélène franken va durcir ses toiles en 59 et 60 en utilisant une peinture plus épaisse, en raturant la toile, ajoutant des gribouillis. En 61-62, ses toiles se font plus petites, la peinture coule à nouveau, les formes deviennent évasives. Son œuvre exerce une influence, une influence sur les coloristes, Kenneth, Kenneth Nolan et Maurice Louis. Donc, sa vie privée, euh, elle, elle épouse un, le peintre Robert Motowheel. Ok, et euh, distinction, en 2002, elle reçoit la National Medal of Art des mains de George W Bush, euh, les principales expos, donc euh, on a 1960, New York, New York, elle est montrée qu'aux états unis ah, au Japon, Bilbao, Berlin, bon après c'est que institutionnel, après, il y a de à ouais ok d'accord, 2017. Ok, bah écoutez la page était très courte. Hein. Après je suppose qu'elle est plus longue en... du côté anglais. Il hein. mmh. y a une fondation à son nom aussi. Mmh. On peut regarder du côté anglais. J'ai rien compris. Oh, pardon, on peut regarder du côté anglais pour voir si vraiment il y a une différence. <siffle> télé télé télé télé. Non, <rire> non, <rire> c'est toi qui a choisi. Hein. Ah, ah, ah, moi, je te propose qu'on regarde ça. Euh, Et je pense que t'as déjà lu ça, en fait. Oui. Il y a du woodcut. Euh... Si tu veux rajouter du woodcut. Euh, ouais. Ben ça c'est une série spécifique. Donc euh, moi, je pense que la version française ça va. Hein, déjà après, c'est vrai qu'il y a plus de choses, mais attends, il y a écrit. First solo exhibition took place in the, in... the fall of 1951. On avait pas 51 tout à l'heure, c'était 58 non. je crois. 52, t'avais Ouais, dit. bon bah 51. Ok. Tu veux lire mmh. ou pas Non. <rire> On va regarder son travail, je pense que son travail a besoin d'être regardé. Attends, d'abord il faut qu'on mette sur la frise. Non? You know mmh. Je passe en mode, Ed, je passe en mode Enlevage de son de vidéo, hop, voilà, comme ça, Hop 51 J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de gens en fin de, de 1950 Qu'est-ce que tu en penses Non, je crois pas hein. Bah là, on en a déjà deux qui sont vers la fin de notre freeze hein. Pour aujourd'hui oui. Après avoir fait que le 19 e le, le, le 20 e Oui, j'avoue qu que ça fait beaucoup. Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans cette période. Hein. Non. Parce que Fury, Coral et euh, Ali et Berger, ça fait longtemps. Genre, je me souviens. Non, mais tout à l'heure, on a mis Nisherman, Sherman, c'est juste à côté. Hein. C'est vrai. C'est ça que je veux dire. Hein. J'ai compris. Je vais faire de la place. Est-ce que, est que, ce siècle va devoir être coupé en trois Ah non ça. Non non il y a beaucoup de place. Hein. On a déjà coupé en deux hein, donc. Euh... Quand je m'arrête de parler, je je je Tu tombes. Ouais. La la la la. C'est bon. Oui. Donc Hélène Frankenthaler. Euh, on va regarder son travail. Maintenant. Putain, j'enlève un truc déjà. Mais t'es sûr que ça marche quand tu mets que supprimer du coup Parce que tout à l'heure ça a pas marché. Bah, je suis que ça marche. Mais si tu rajoutes des trucs là, Google. Bah, ouais, ils veulent me montrer que celui qui est connu. On a compris Donc, ça, c'est son portrait, comme on a vu sur Wikipédia. Tiens, il Hop. Bim. Et bim, et oui, puisque comme nous sommes au XXe siècle, il y a beaucoup de wear, Forcément. Alors, Tutti fruity, 1966. Donc, on rappelle, pour faire ses peintures, elle faisait ses peintures au sol, et elle versait les pigments directement sur la toile. Et oui. elle laissait les pigments épouser la toile, se fondre dans la toile. Gardez bien ça en tête pour regarder, c'est important. Smalls Paradise C'est bizarre, les gens ils disaient ça c'était trop féminin euh, Trop... Euh, ça n'a aucun sens, trop beau Non bon. mais en fait euh, tu vois genre déjà à partir du moment où tu commences à parler de euh, de, de sa technique qui est proche de celle de... Euh, de... Pollock, le Pollock ah, Et qu'après tu, tu dis que, la, que le truc c'est quand même de faire couler de la peinture Entre guillemets, parce que c'est un voisin Et tu dis c'est trop féminin ça, ça pue un peu le sexisme dans l'idée. Ah bon? Non. Je trouve. Moi, je trouve pas ça. Parce pas. que dans, dans la technique, je vois pas comment tu peux faire ouais. ça, mais. Et donc, ça, c'était déjà un changement là, hein, je pense, par rapport à ce qu'elle faisait. 57, ouais. L'autre, c'était quoi déjà? Non, l'autre, c'était après, pourtant, 64. Mmh. Mmh. Je suis moins fan de ça. Variation. Lithographie. Ouais. Ça c'est une litho aussi. Rideau silencieux. Acrylique sur toile. Ouais. Ok. Ça c'est hyper raturé là. Ouais mais c'est du gravure sur bois. Ah oui. Ah oui forcément. C'est pour ça qu'on parlait de woodblock tout à l'heure mais c'est ça en fait. Mais là il montre pas son œuvre la plus connue alors. Mmh. Je pense que c'est celle -ci. Non, c'est la celle d'à côté, montagne et mer. celle qui la fait connaître. l'a vu oui. Ouais, moi j'aime assez ça, ça c'est pas mal. Hein. Mm. Et ça c'est quoi là, là, au milieu là C'est elle au milieu de ses toiles ou c'est un dessin C'est elle au milieu de ses toiles. C'est bizarre, on dirait qu'elle n'existe pas. On dirait qu'elle est photoshopée surtout. Ouais c'est clair, ou, ou qu'elle est peinte sur les... <rire> le truc. Ça c'est le dictionnaire universel des créatrices. Euh, c'est apparemment lié à BNF euh, Gallica. On précise, hein, je vous montre la photo du coup, si on peut voir. Ah oui, si on comprend mieux, là. Voilà. Ok. Donc là, il y a Monta Montagne et c'est l'œuvre qui l'a fait connaître, du coup, qui est ici. Ouais. Bon, bah voilà. On va faire un tour. Alors, Hélène de Kooning est une peintre américaine au courant de l'expressionnisme abstrait. oui. Que euh, je connais de nom, en plus. Donc, euh, je sais... voilà. Leonora Carrington. Monsieur Nichaman, du coup, on l'a faite. Tu cherches quoi Tu me notes. Le temps que je me prépare, t'inquiète pas. T'as le temps. Petit, petit, petit chat. Elle est bien calme ce soir. C'est pas, pas encore le moment de se réveiller, je pense. Ouais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit ça, parce que bientôt je pense qu'elle va se réveiller, le petit fauve. Hein, hein le petit fauve Mais là tu fais beaucoup de bruit à côté du micro, partout, je sais pas si tu partout, remarques partout. en fait. Mais non je remarque pas, parce que j'ai pas le micro dans les oreilles. Mais moi j'ai pas le micro non plus dans les oreilles, hein. c'est juste que je sais que t'es à côté d'un micro et que tu fais du bruit à côté du micro. Attention. Ok, moi, moi je suis prêt. Yes. C'est bon. Voilà. <rire> T'as vivre dangereusement quand même. Hein. Et... Donc c'est Leonora Carrington après Oui. Ok. Alors... Leonora Carrington, née le 6 avril 1917 à Clayton Green. Lancashire est morte à Mexico le 21 mai 2011 est une peintre artiste peintre et romancière mexicaine d'origine anglaise nous allons découvrir sa vie en fait je suis en train d'y penser mais à la base je voulais aussi récupérer l'audio de des vidéos pour pouvoir faire une, juste tu vois genre un moyen de sauvegarder uniquement en audio euh, je pense que c'est plus possible en fait pourquoi parce que tu fais du bruit à côté du micro en fait oh je suis en train d'y penser, je me dis, c'est vrai que ça, ça doit être super gênant, tu vois, quand tu ne me, me regardes pas, en fait. C'est ce que Alors, je te le dis, c'est... Alors sens, je crois. Donc, Léonora Carrington, issue d'une famille de riches bah. industriels du textile. Léonora Carrington veut très tôt se consacrer à la peinture et entre à Londres à l'académie d'Amédée Ozenfant. Séjour français. Elle rencontre Max, et Max Ernst. J'arrive jamais à dire son nom. Ernst. Max Ernst lors d'une exposition à Londres. Le couple part pour la... ah, le couple ça c'est est un couple d'accord. <rire> le, couple... ouais. le couple part pour la France, s'installe à Saint-Martin-d'Ardèche dans une maison qu'il décore de ses sculptures. Léonore Fini et Paul Éluard viennent leur rendre visite. C'est qui Léonore Fini? On l'a déjà vu. Mmh, ah ouais. Oui, on l'a déjà vu. Et Paul et Loire, donc, viennent leur rendre visite. Euh, Lee Miller les photographies. Encore Lee Miller. C'est Max Ernst qui représente Léonora au surréaliste. André Breton admire ses textes et inclut le conte La débutante dans son anthologie de l'humour noir. Écrivant en anglais, en français et en espagnol, elle publie des contes et des pièces de théâtre surréalistes dans lesquelles l'humour noir côtoie l'onirisme. Elle peint un autoportrait à l'auberge du ah, Cheval d'eau. On l'a déjà fait. Au revoir. Merci, Léonora Carrington. On l'a déjà fait dans la saison 2, épisode 10. Trop bizarre. Je comprends pas pourquoi, du coup, elle est revenue. Pourquoi es-tu revenue, Léonora Carrington On l'a peut-être rouverte Ou on l'a pas supprimée ça explique pourquoi, en fait c'est pour ça que Léonard Fini on l'avait déjà fait, et ça explique pourquoi l'histoire de, de Polyluar me, me, tât, me tâtait dans l'esprit. Et bien voilà euh, c'est dit je vais vérifier tout de suite que nous avons bien su, supprimé ce truc de gestion, dans le gestionnaire de favoris. ok c'est bon donc du coup je rajoute Carol je vais garder ça ouvert Voilà Donc attends, faut que je me prépare juste pour Fionarae. Donc ça, on est sûr que Fionarae on l'a pas vu. Je vais vérifier, justement. J'étais en train de vérifier parce que je me suis dit je vais, j'ai pas vérifié depuis le début. J'ai bien fait de vérifier. Fionarae, non, on l'a pas faite. Très bien. On est-il par euh, je vais te dire que oui, dans pas longtemps. Oui, je pense que c'est bon. C'est parti. Alors, Fiona Rae, euh, c'est une artiste peintre britannique née le 10 octobre 1963 à Hong Kong. Euh, dans les années 70, Fiona Rae arrive en Angleterre. L'artiste commence sa carrière dans les années 1980. Aïe! Au sein du groupe d'artistes nommé les Young British Artists. Sa peinture s'articule autour de la question de l'image, mais aussi et surtout autour de la multiplication de cette image dans un contexte contemporain. En, en 1983, ordre. elle entre à l'université d'art de Croydon à Londres. Non Non Pourquoi Fiona Rae C'est les. Comment dire En fait, on avait fait presque la même chose avec le 82. Hein. <rire> augmenté de 1, on n'a ouais. pas dit 81 parce que 80 on fait pas oui, mais là sur... regarde sa première monstration on la trouve pas, ça se trouve c'est 90 tu vois Ouais Bon là bah il est oui, totalement euh... en dehors hein. Aïe aïe aïe aïe bon, par aïe, contre celle-ci ouais. faut la garder de côté quand même Ah bah voilà, elle, elle est nommée pour des pré articles en 91 pour leur Turner Price Et ouais mais 91 voilà je vais la noter sur euh, Trouvaille et je vais préciser parce que j'ai rajouté quelque chose comme ça euh, dans le Discord euh, préciser euh, en dehors de, de nos biais euh, mmh. J'avais mis quoi euh, Hors chronologie possible voilà. Hors chronologie possible Si quelqu'un veut se lancer dans la chronologie après 1982 euh, Voilà mais ça c'est intéressant, hein, mais là on est en 1991, ça commence à venir un peu trop trop trop tôt. Adieu Fiona Est-ce ouais. qu'on peut quand même regarder son travail vite fait, genre juste pour euh, se dire euh, Oui bien sûr qu qu'est-ce qu que fait cette, cette personne Les... J'en peux plus... Euh... Voilà. Hop, cassez-vous. <rire> Canne <rire> Mais je sais pas, pourquoi ils me proposent des trucs nuls, là Oh my god Alors, euh... ouais, ok. Onirisme, je sais pas quoi, ils ont dit ça. Hein non J'ai rêvé. Je sais pas, ça ressemble à de l'onirisme. Ouais. Hein. J'aime pas trop, hein. Ouais, d'accord. Mmh. Ok. Fille good painting euh, Selon le, re le tour de Ok. Mélange ses couleurs. Ok, d'accord. Madame, Moi j'aime que... bien euh, dire belle, euh, Pas tous, mais certains. D'accord. Bah oui, hein, c'est normal. Après, c'est euh, voilà, du filgoun, euh, de. donc du coup, c'est bien. Ça, ça fait très grave euh, le, ce passage-là. Là. Pas le reste. Hein. Le reste, ça fait un peu trop euh, bizarre. Mm -hmm. <rire> euh, du coup, on l'enlève. Et on rajoute quelqu'un d'autre. Je <rire> sais qu'on n'y arrivera jamais. Ah, ça a l'air long. Elle est née en 64. Oui, mais 64, c'était Sydney Sherman aussi. T'as vu ça oh, oh, oh, oh. Elle, a, elle est rentrée à l'école des beaux-arts de Paris où elle a étudié de 1985 à 1990 Aïe aïe aïe, aïe. Coup dur pour la chronologie A-t-on fini <rire> Lol, <rire> Lol. Euh, premier, euh, City d'école 90 je mets encore dans travail. Euh... En plus, il n'y a pas grand-chose, hein, je vois. Bah, est, elle est, elle est encore active. Première quand même. Hein, C'est pas bah mal. Oui, bah oui, mais bon. Bon enchaînement. Hein. Bon, du coup, je reviens... On euh... est trop de jeune. <rire> quand on est né dans les années 60, on n'est pas si jeune. Hein. Ok, ok. Bon, et je croise les doigts pour les suites. Hein. Ben, je ça pense que bon vu non. la photo. <rire> <C 'est... rire> vu la photo, je pense qu'on est dans les, dans les bons bail. Bon, allez. Alors, Joanne Mitchell, née le 12 février 1925 à Chicago et morte le 30 octobre 1992 à Paris, est une artiste peintre et graveuse américaine. Faisant partie de la seconde génération du mouvement expressionnisme abs, expressionniste abstrait, elle développa une elle développa <rire> elle développa une œuvre à la fois abstraite et expressionniste très puissante. Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées d'art moderne à travers le monde. Alors, euh, nous précise, ben, dans tout, dans dans une chronologie, toute personne vivante est jeune. C'est vrai. Non. Bah si, oui, euh, par défaut, quand on commence euh, au 15 siècle, oui, c'est sûr. Bah non, mais même, en fait, vu que c'est une première monstration, toutes les femmes qu'on mette, elles sont au moment de leur jeunesse aussi, tu vois, mm -hmm. pour la plupart, en tout cas. Ouh. Et on l'a jamais faite, je précise ouais. comme ça. Euh, alors, Joan Mitchell est née euh, le 12 février 1925 à Chicago, élevée dans une famille fortunée. Son père était un médecin célèbre, elle se tourna très vite vers les arts. En 1942, elle s'inscrit au Smith College qu'elle quitte en 1944 pour l'Art Institute of Chicago. Elle y reçoit son diplôme, Bachelor of Art Degree en 1947, puis un autre diplôme, Master of Fine Art en 1950. Elle étudie aussi à l'école de Hans Hoffman à New York et voyage en France, en Espagne et en Italie. Dans les années 1950, elle est considérée comme un membre important de l'école de New York. Euh, d'ailleurs, petit crochet, j'ai découvert que le ground Tour, c'était un truc que faisaient les écrivains aussi. Oui, oui, oui, oui. Voilà. oui et d'ailleurs, euh, oui. Au secours. Il y a un chat qui saute. <rire> ah Mais que fais-tu euh, L'école de New York, ou 8 euh, Street Club, est un groupe composé de grands peintres expressionnistes abstraits de cette époque. Donc il y avait Jackson Pollock, Frank, Franz Klein, ou Willem de Koning, etc. Il s'agit d'un groupe autant artistique qu'intellectuel qui se retrouve dans les galeries d'art de la 8e rue, comme l'équivalent des Cafés Parisiens. Son travail a été influencé à ses débuts par Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Vassili Kandinsky, par Franz Klein et Willem de Kulling entre autres. Son art est parfois décrit comme utilisant du Willem. Je sais pas le dire. Je sais pas on dit comment Willem? Willem? Comme tu veux. Il faut nous départager. Raving Bell, comment on dit? Raving <rire> Bell va écrire. Hein Écrit. Si on dit Willem, t'écris V V I. Si on dit Willem, t'écris o, o U I. <rire> S'il te plaît. Et si les deux existent, euh, tu mets les deux existent. Les deux existent, je pense. Euh, J'attends que tu nous départages pour continuer. C'est très important. Tu peux continuer, je pense. Ah ouais, t'es comme ça. <rire> <rire> t'es pas fatigué, toi. Ok. Euh... Les deux, tu vois. Oh... Bon, bah d'accord. Hein. Donc je dirais euh, l'un ou l'autre en fonction de ce que mon cerveau veut dire. <rire> Parce qu'on a eu une. Euh, c'est une privée de joke sur hier aussi, où euh, <rire> en fait j'ai dit. J'ai dit Willem. Et non, Willem, t'as dit. J'ai dit Willem, et après. <rire> et ça. après, euh, Tresbis a dit. Euh, bah, on dit pas Willem, mais j'ai dit. Bah, Willem, c'est ce que j'ai dit. Il dit, t'as dit Willem. Voilà, bref. Son art est parfois décrit comme utilisant un savant mélange de fougue, de bravoure, de subtilité et de délicatesse. Je me fais frapper, en fait. Par la queue de la elle est connue pour ses choix audacieux et ses coups de pinceau énergétiques. Comme le coup de queue de Nina. Voilà. En 1955, Joan Mitchell s'installe en France pour rejoindre son compagnon, le peintre québécois Jean-Paul Riopelle. Avec lequel elle a une relation longue, riche et tumultueuse, où chacun inspire l'art de l'autre. Ils habitent d'abord à Paris, dans le 15e arrondissement, avant de déménager à Veteuil un village en bord de Seine, près de Mantes-la-Jolie, dans une maison proche de celle où vécut Claude Monet, avec... avant de s'installer à Giverny. Ils conservent des studios séparés, mais se rejoignent et dînent ensemble tous les soirs. Waouh wow. <rire> C'est colla... de savoir ça, hein, moi je trouve <rire> La collaboration entre les deux artistes est riche, et on voit les étapes de leur relation dans l'œuvre de Mitchell. Par exemple, La Vie en Rose, en 1979, soit deux ans après leur rupture, est souvent décrit comme étant une, des re une représentation de la fin abrupte de leur relation. Elle meurt dans le 5e arrondissement de Paris le 30 octobre 92. Les œuvres de John Mitchell sont souvent de grandes dimensions, sous la forme de diptyque. Diptyque, ça veut dire en deux. Il y a aussi triptyque en trois, quadriptyque en quatre, etc., etc. Elle disait de ces tableaux qu'ils qu devaient transmettre le sentiment d'un tournesol fanant, to convey the feeling of the dying sunflower. Euh, une fondation en sa mémoire a été créée aux États-Unis. Elle attribue des bourses à de jeunes artistes. La fondation, pas à elle qui est morte. <rire> <rire> <rire> <rire> elle sent son tombeau. Tiens, prends la tienne. <rire> <rire> <rire> <rire> Tiens, prends la tienne. <rire> Elle a été représentée à Paris par la galerie de Jean Fournier, passeur de la peinture américaine des années 50 à 80 en France. En outre, elle fait partie des artistes dont des chefs dœuvre enrichissent, enrichissent les collections permanentes de la Fondation Louis Vuitton à Paris. C'est toujours les mêmes Comme, entre autres, le célèbre diptyque « Two Sunflowers » exposition. Ah oh, oui, le chat est parti, du coup je peux remettre les cam. En 1951, l'œuvre de Mitchell est exposée au 9th Street Show, aux côtés des tableaux de Jackson Pollock et euh, Willem de Kooning et Hans Hoffman. Donc c'est 1951, le première monstration En 1952, elle a sa première exposition à la New Gallery. En 1957, ses tableaux apparaissent dans Art News. En 1972, Mitchell organise sa première exposition, « My Five Years in the Country ». Au Everson Museum of Art, à Syracuse, à John Mitchell, les dernières années, de 83 à 92 euh, à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, à Paris. Oui, mais c'est normal, j'allais dire... Ah, j'ai pas vu cette expo en 94 Forcément. John Mitchell, euh, au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Oui. Euh, John Mitchell, au Musée des Impressionnistes de Giverny. John Mitchell, au Musée des Beaux-Arts de Caen. Michel Rioplet au Musée des Beaux-Arts de Québec. Voilà. Ensuite, il euh, y a eu aussi euh, un autre. Michel Rioplet au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, à Toronto. Et enfin, Michel Rioplet au fond, Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, à Landerneau. Le fond, Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, c'est genre les magasins Leclerc, quoi. Oui, oui. Euh... John Mitchell encore ou pas Le clair partout, <rire> justice nulle part. Hein. Euh, je crois que c'est en 1983, pour la blague, euh, nous dirait une belle. Non. 51. 51 encore, hein je t'avais bah dit. Oui, hein. mais c'est, elle est, elle, est, elle est en même temps que l'autre artiste qu'on a fait, mais non. Elle est en même temps que Hélène Frankenhaller. Puisque mais... Euh, elle, est, elle a connu les mêmes gens. Quand je quand j'ai commencé à écrire sur, euh, en 51, je t'ai dit... On va trouver, je pense, tout le monde là-bas. Presque. Oui, oui, oui. C'est un peu la phrase, euh, tu vois. Oui, oui, oui. oui, oui, Donc, oui. Je crois qu'on est un peu distrait aussi aujourd'hui. Hein. Non. On est fatigué, distrait. C'est compliqué. Moi, je vais très bien. Moi je, moi, je vais je vais tout mettre sur les 6 heures de stream que j'ai fait dimanche. Ça, Ce qui possible. est totalement abusé. C'est trop simple, ça. Parce que je trouve que c'est totalement abusé. Euh, plus jamais. Voilà. Euh, Ring Bell a dit... Strait. J'ai que ça à dire. <rire> bah du coup, après, on fait la dernière. <rire> ah mais ça va, il va être 23h, franchement. Il se va de preside. Il... Alors, tu sais que... J'ai marqué dans le programme de Twitch, je vais prendre des années... T'as mis quoi J'avais mis 21h minuit. 21 heures minuit. <rire> Parce qu'on a... Ouais, mais il y a des fois on finit à minuit. Ouais il y a des fois pas beaucoup où on finit à minuit. Oui, mais la, la première saison on avait fini pas mal à minuit. Mmh, c'est vrai. Donc... Euh, sais, ça c'est euh, quand il euh, y a des gens aussi qui nous distraient et qui, après on regarde des trucs bizarres sur Internet. Mais quand on est dans le dans la lecture, comme au début, on faisait pas minuit, hein, on faisait toujours. Euh... Ouais. Ben non, justement, il y a des moments où on avait fait il y a une minuit déjà sans rien. Même en étant que deux Bah oui, parce que ah ouais, par ouais. exemple, les... les raids de, de l'anti-stream euh, se passent en général entre 23h et minuit parce qu'il y a la télé cagoule. D'ailleurs là en ce moment c'est Attention, danger, travail, et je pense que c'est une... un très bon documentaire, donc euh, allez voir. L'anti-stream comment je l'écris mais j'imagine que ça s'écrit comme ça dans ma commande non mais ce que je voulais dire c'était au tout début début dans la saison 1 les premiers épisodes on faisait pas jusqu'à minuit si je te dis mais tu m'écoutes pas en fait mais il y avait pas de raid de l'anti-stream dans la première saison si il y avait pas de raid de l'anti-stream dans la première saison si c'est juste que c'était il y a un an que t'as oublié <rire> j'ai oublié, ma... oublié ma vie j'ai oublié ma vie, vous, okay. -vous 13 bis bonjour bonjour euh, je sais pas qui ah, donc du coup, merci. <rire> à la caméra. Je note. Je note. J'ai noté. Je crois que ça s'écrit l'anti-stream, exactement. Bon, allez, on est reparti, j'ai envie de dire. Dans notre recherche. On a regardé les œuvres. Non, on va le faire. Ah ouais. Je me disais. Maintenant je me, suis, je me fais plus avoir avec mon histoire de Google. Des Google, Google, oh, Google. Bah, il y que... a de toute façon, il y a toujours. Hein. Mais oui, mais d'accord. Mais euh, c'est rare euh, pour nous, en vrai. C'est vrai. On a plus cherché des, des dames qui étaient pas dedans. Tilt. Parce que tu dis plus les titres. 1957. Tilt, 1957. Euh, Girolata Girola, Triptych. Girolata C'est quoi ton accent Oula, c'est chargé ça. Le chemin des écoliers. Ouais Vol d'oiseau, ça. Chicago. Ça, c'est un triptyque. C'est toujours des triptyques. Bah, tout à l'heure, ils ont dit diptyque. Oui, mais diptyque, ça peut être deux. Et triptyque, c'est trois. Euh, Untold. Chant. Merci. Mm -hmm. Je vous en prie. Voilà, fini. Est-ce que ça t'aime bien ou t'aime pas Je suis pas fan. Moi ça va, j'aime bien je crois. Après c'est grand, c'est ça le problème avec euh, internet, c'est que quand c'est grand... Ah oui, ils sont énormes ces tableaux, j'avoue. Tu vois par exemple ça, je pense que je pourrais bien aimer parce que justement, c'est grand. Hum. Mais même le bleu là, le bleu et jaune, euh, du coup, il doit être vachement impressionnant s'il est énorme. Ouais. Centre Pompidou. Donc ça doit être dans les collections du Centre Pompidou. <rire> C'était la mode de poser en, euh, par terre. Bah oui, je pense. Hein. Mmh. C'est marrant, parce que quand on voit en petit, on commence à discerner un peu ce que le sens de la peinture, quoi. Je pense qu'en grand, en fait, tu vois tellement juste les couleurs dans ta, dans ta face que... que faut reculer, tu sais pas si t'es à la place, etc. etc. Quand on a assez, tôt, ouais. on peut se dire que c'est sceptique ou, ou sceptique. Non, parce qu'en fait, il y, y a un moment où tu reviens au terme originel qui... qui euh, euh, qui pour enfin, il y a un terme spécifique pour, euh, pour plusieurs, ah bon. ouais, un quoi, un multiple. Je l'ai appris, je me rappelle plus. Euh, voilà, un multiple, un multi. <rire> Donc, en plus, le pire, c'est quand tu as dit multiple, <rire> je me suis dit ça se trouve. Après, je me suis dit non, ça n'a rien à voir avec un multiple, tu vois. Un, un... Beaucoup types, hein, beaucoup types. Non, mais on va pas chercher maintenant, mais c'est possible que ça revienne à diptyque aussi, tu vois, c'est ça aussi. Bah si, moi, ça m'intéresse de savoir. Oui, mais là, je, je sais même pas ce que je vais chercher. Tu vois, genre diptyque, triptyque, et après, je vais faire quoi Trois euh... <rire> petits points. <rire> oui. Bah, pendant que je lirai la prochaine page, tu pourras chercher. D'accord, si tu veux. Je <rire> la recherche, ouais. Mon cerveau est en PLS. Y'a quoi après, triptyque <rire> Wow. Bah, c'est les, les questions, tu vois, qui... Pas les questions qui parce que c'est les questions que j'aime bien me répondre. Mais par contre, c'est les questions, tu vois, genre, où ça me met dans un malaise, où je me dis... Oh, je, je le sais, j'ai plus de mémoire. Mais c'est comme, regarde... j'ai vraiment... Je, je me sens vraiment mal à l'aise, On dit duo, trio, quatuor. Non mais... <rire> Donc ça doit être un truc comme ça. À mais... 5, je sais pas comment c'est, hein. C'est un... un... Septor. Oh ah, non un, qu un, un quinte. Non, mais arrête, arrête, arrête, parce que je connais aussi <rire> le terme pour 5, Je me rappelle plus. Une quinte. Un polyptique. Ah, t'as trouvé polyptyque. Ah, polyptique, hein. oui, bah oui. Ou c'est peut-être la blague de politique. Hein. Euh, non. Je vais vérifier tout de suite. Mais c'est possible que ce soit polyptyque. Je vérifie. Et du coup, pour la deuxième question, c'était quoi déjà Non, c'était la deuxième question. C'était pour t'embêter. Bon, il croit juste que t'as mal écrit politique, c'est méchant. Non, c'est <rire> moi qui ai mal écrit. Non. Ah, La politique. Merci, euh, euh, Raving Bell. Après oui, c'est très très. Bah, en fait, les politiques, c'est marrant parce qu'en fait, c'est souvent très euh, euh, très chrétien quoi. C'est ça en fait un polyptique. Ça, mmh. ça ressemble un peu à tout euh, tout ce qu'on peut mettre pour pouvoir montrer qu'on est chrétien. Quoi. Oui, mais sauf que ça, ça a un nom. Non mais je te crois, Réunibel, c'est juste que je, mon cerveau il est mort. C'est un polyptique Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un nom en un un termes religieux, ça, c'est un truc, là. C'est un nom, cette forme-là avec les, les trucs euh, comme ça, les ronds et tout, là. politique Non, ça s'appelle un autre truc, ça s'appelle un... je sais pas comment. Ok, est-ce qu'on va chercher... Un, un retable Un retable, oui. Mais c'est... un retable, ça peut être un seul truc. Ouais Mais ça, oui bien sûr Un polyptique de plusieurs retables, tu vois, par exemple. Ah Tu vois ce que je veux dire ouais, complexe. Un complexe. Re, un retable, je crois que c'est juste de la peinture sur bois, de mémoire. Ouais. Attends, vais vérifier. Attends. <rire> on est parti dans une boucle... Jusqu'à... Bah on va tenir jusqu'à minuit, hein En faisant des recherches comme ça, hein. Je vous dis, moi. Alors du coup, c'était quoi la deuxième recherche Parce que tu m'as tu, tu pas répété. J'ai <rire> dit, c'est quoi après un coup tu as... Alors, après, à quoi tu vois. Construction verticale qui porte des décors sculptés, parfois peints en arrière de la table d'hôtel d'un édifice religieux. Okay, D'accord, euh, ça ouais. c'est un retable, c'est la définition, ok. Donc en général, c'est euh, sur du bois. Euh, parce qu'à l'époque, c'était du bois. Mais, euh, mais voilà. Et... Euh, de plusieurs tables, oui un peu ça aussi. Mmh. <rire> et, mmh. et du coup la deuxième question c'était après Quatuor euh, Pour 5. Un quintet un Ah oui un quintet bien sûr Mais non quintet c'est le cheval. <rire> Mais je suis sûr que c'est un truc ancien. Quinté plus. <rire> ne fais pas de la pub pour 5. Euh, euh, pour 5. Je vais mettre Quatuor pour 5. <rire> <rire> N'importe <rire> quoi ah, je pense que... Alors, Sextuor, un ensemble de cinq chanteurs. Un, un Sextuor. Sexuel, c'est 6 du coup. Mais je viens de te le dire, un Sextuor désigne un ensemble de cinq chanteurs. Bah ça a un peu aucun sens. Tu veux que je cherche Sextuor... Euh... Sextuor pour 6 <rire> <rire> <rire> Bah tu vois Sextuor pour six clarinettes, alors bah, je sais pas, il y a 3 secondes, il disait pour 5. Ah, c'est, regarde, intermédiaire entre la quintette et le septuor. Donc 5, c'est quintette. Donc quinte, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ou plus rarement, quintor. Quintuor. <rire> Sextuor, ouais, exactement. Et bien, c'était nos révisions, euh, voilà, de... de... Et du coup, un quintal, c'est combien de litres <rire> bah 5. <cinq. rire> c'est sans doute le cas. Et du coup, mais du coup une quinte de tout. C'est En fait, t'as 5 fois. T'as 5 chats dans la gorge, tu vois. <rire> <rire> Les trucs qui mélangent tout. 100 Ah là là, un quintal c'est 100. Ah là là. C'est possible en plus Je sais même plus <rire> J'ai plus de cerveau, arrêtez Mais non, un Quintal, ça peut pas être 100 Moi, les chiffres, vous savez pas... Non, mais euh, je crois qu'on a plus de cerveau, euh, ni là. Un Quintal, c'est 100... 100 kilos Attends, quoi 100 kilos. Donc 100 litres d'eau. D'accord moi euh, Je ne sais pas. Mais Merci ouais. à Bell de Bell de, de nous aider à être notre cerveau si aujourd'hui. Si, si tu vas chez le boucher et que tu dis « je veux un quintal de viande », le mec te sort 100 kilos de viande. Je pense qu'il te ramène une vache même. <rire> <rire> il un bouche, il vu, te ramène un, une carcasse. Tu je un boucher, de toute façon, <rire> euh, tu pas à autre chose. Euh, voilà. Non, j'ai trop de trucs qui se bouleversent dans ma tête, il faut que j'arrête. Non, mais là, on en est en roue libre. Allez! En fait, c'est, tu vois, entre 22h30 et 23h, il y a toujours ah un moment où. Heureusement que Raving Bell est là pour répondre à nos questions, parce que sinon, je sais pas comment on fait. Il te demande quelle moitié de vache tu veux. C'est vrai bah que ça ouais. doit faire bien 200 kg, on est de vache. Ok, donc je commence. Oh, non, mais je me suis j'ai Mon cerveau est dead. Pareil. Non mais en fait faut pas me poser des questions comme ça parce qu'après mon cerveau il, quand, quand il sait tu vois il, il bloque et ouais. après il cherche et du coup tu vois genre <rire> Et après c'est comme ça <rire> Pendant trois heures <rire> Ça te fait rire mais ouais, c'est pas très drôle Alors dernier artiste pour ce soir Bridget Riley <rire> J'ai envie de faire cette voix pendant tout le truc, mais je vais pas. Moi, je vais même pas calculer. Je vais faire genre. <rire> Née le 24 avril 1931 à Londres, en Angleterre, dans le quartier de Norwood, est une artiste peintre britannique. Qu'est-ce qu'il a dit Oui, un huitième de vache. Je suis sûr que t'as as vérifié. Euh... Mais quoi Pardon, quel huitième D'accord. Je suis sûr, d'ailleurs, euh, c'est peut-être avec euh, Sûr que c'est mieux. Son œuvre, basée sur des formes géométriques et des effets d'optique, s'inscrit dans le mouvement Hop Art. Alors, on va peut-être l'expliquer parce que c'est la première fois qu'on tombe dessus. C'est une expression utilisée pour décrire certaines pratiques et recherches artistiques faites à partir des années 60 qui exploitent la faillibilité de l'œil à travers ses illusions ou des jeux d'optique. Oui j'ai vérifié le poids moyen d'une image. J'étais sûr. J'aimerais bien voir les recherches Google de Riving Bell. <rire> non non, mais non a, en fait. A, euh, nous, nous on est déjà durs. Hein, en fait. <rire> Riley passe son en face. <rire> son en face. <rire> son, En fait quand je lis je lis trop vite donc je lis les lignes, je mélange les mots d'après en fait. Ouais es fatigué. Euh, passe son enfance en Cornwall et dans le Lincolnshire. Elle a étudié l'art euh, au Sheltenham Ladies College, puis au Goldsmith's College à Londres, de 1950 à 1952, et au Royal College of Art de 52 à 1955, avec notamment Peter Blake et euh, Frank Auerbach. Bach. Elle quitte rapidement le collège pour aider son père souffrant, et passe par une dépression. Rétablie, elle cumule plusieurs travaux. Euh, le fait d'avoir plusieurs travails, donc. <rire> Professeur d'art, département artistique de l'agence de publicité G. Walter Thompson, entre autres. <rire> bah, je sais pas, c'est bizarre. Elle commence par peindre des portraits dans un style impressionniste, avant d'évoluer dans les années 1950 vers des paysages proches du pointillisme, dans le style de Georges Seurat, qui l'amène rapidement à examiner les effets optiques, illusions d'optique. Elle subit également une forte influence de la part des œuvres de Victor Vasarelli, dont les motifs noir et blanc étaient utilisés depuis les années 1930. Le futurisme et Giacomo Balla sont enfin une inspiration plus tardive. C'est à cette époque que datent ses œuvres en noir et blanc d'une grande variété de formes géométriques et qui produisent une sensation de mouvement ou de couleur. Sa première exposition solo date de 1962 à Gallery One, la galerie de Victor Musgrave, 1962. L'exposition The Responsive Eye, en 1965, à New York, au Museum of Modern Art, et à laquelle elle prend part avec Joseph Albert, Victor Vazarelli, Yakov Agam et Richard Anoukiewicz attira l'attention sur ce qui est devenu l'op-art. Eric de Chasset fait remarquer que Bridget Riley, après continuum, abandonne toute pratique qui tiendrait de la dématérialisation, entre parenthèses, qui va devenir l'une des principales voies de l'opart, en particulier aux États-Unis, et retrouve des moyens pour constituer une image rectangulaire globale, plus ou moins stable, suivant les contrastes, la complexité et la composition. La complexité de la composition, etc. Dans les années 1970, après une grande rétrospective, elle voyage beaucoup et étudie le, les, les, les hiéroglyphes colorés en Égypte, la couleur et les contrastes. Les lignes de couleur deviennent chatoyantes quand d'autres œuvres utilisent un schéma quadrillé. Les éléments diagonaux sont utilisés à partir de la fin des années 1980. Elle pratique la peinture murale à partir de 1998, par exemple il y a eu White Noise à la Kunsthalle de Berne, Composition with a Cycle 1, qui faisait 5,5 mètres par 10 mètres. Puisque l'Optar art c'est très très grand. Mm. Et produit aussi des wall drawings, donc des dessins muraux, déterminés par les caractères spécifiques des espaces pour lesquels ils sont créés. Elle a ainsi pu réaliser une installation in situ de 46 mètres de haut pour la Citibank à Londres, bâtie par Norman Foster. En distinction, elle a eu le Grand Prix de la Biennale de Venise en 1968, commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique. Est-ce que c'est l'équivalent de notre euh, truc de la Légion d'Honneur Oui. Okay. Membre de l'Ordre des Compagnons d'Honneur et euh, membre de l'Académie des Arts de Berlin. Voilà, donc dans ces œuvres majeures, on a Continuum en 63, Peinture Environnement euh, qui a été détruite, Arrest 3 en 65, Émulsion sur toile, Current en 64, Denai 1 en 66, Breath en 66, Cataract 3 en 67, Winter Palace en 81, Reflection 1 en 94, et Pearl Colored, Colors en 2001. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Une Bell a dit première monstration en 83. C'est pour voir si on va bugger. Euh... Je pense. Oui. D'accord. Alors je me souviens plus de la date, 62... mais c'est pas 83. Ouais, merci. 60... Parce que je te l'ai dit plusieurs fois pour que tu le retiennes. Une fois et tu le dis euh, en, en mettant un silence avant et après, donc euh, mon cerveau il enregistre. Ah donc c'est bien. Alors j'ai réussi à parler à ton cerveau. Mon cerveau il enregistre tout le temps, quoi, comme ça. Il en est automatique. Façon, il en automatique. Ah enregistre donc quand on veut de dire moins. des trucs importants, il faut faire une, il faut faire. Non non. non. D'accord, je retiens. <rire> voilà, maintenant <j> non nanana. <rire> euh... Bon. Bah, bah, C'est bon à faut, savoir. Il hein. faut rire, Raving Bell, tu as bien raison. C'est <rire> le moment, de hein, toute façon, on sait pas ce qui nous attend en plus. Euh, Bridget Riley. Je crois Qu'on va aller euh, moins rire après. Hein. J'ai envie de, de voir le documentaire euh, que l'anti-stream montre. Eh ouais. Donc, je pense qu'on va raid là-bas. Si ça vous va. Ça me va. En plus, dimanche, j'ai foiré le raid. Oh non. Je te raconte. Je fais le euh, je, je fais euh, le raid. Je me dis, ouais, faut que je sois. J'étais pressé de finir. <rire> Dans le sens où je me suis dit, 6h30, c'est appuisé. Du coup. J'étais pressé, j'ai dit bon, on y va et tout. En plus, il y a un truc super à côté. Euh... Du coup, je fais le raid. Et en fait, euh... je sais plus quoi. Ah oui, je dis ouais, merci beaucoup et tout. Et au lieu de cliquer sur changement de scène, je clique sur lancer le raid. <rire> du coup, j'ai pas dit au revoir. <rire> ah, ça va! Mais du coup, j'ai envoyé un petit message quand même dans le chat, mais je sais pas si ça s'est vu. Il y avait quand même 2 trois personnes, quoi. Qui étaient là. <rire> Il y avait Tomato Juice qui regardait en plus. Oh. Bref. Ça voilà. va, les gens t'en voudront pas, je pense. J'espère. Euh, bon, voilà. On a fini. Est-ce qu'on veut faire un récap Oh non. non. Bon. Il y a plus de récap, là, c'est fini. Raving mm. Bell, il l'a su depuis le début, il a pas besoin d'un récap, hein. En tout cas, on a fait. Euh, si, pour recap, on a fait que des artistes. de euh, 1950, hein, à peu voilà, près. Voilà, hein. actives dans les années 50 et ou 60. Euh, principalement. Euh, voilà. On n'a pas regardé ses œuvres On va ses œuvres. On a ses œuvres. On a allé trop vite. Les, les, les hashtags de, de, de Twitch, c'est l'enfer. Il hein. n'y a que des gens qui font de la promo pour. Euh, pour, euh, pour enfin, c'est des bots, quoi. Je peux pas utiliser les hashtags de Twitch, c'est l'enfer. Bridget Riley. Oh non. Ah oui, alors du coup, euh, no, ne réglez pas vos téléviseurs. Nous <rire> contrôlons les verticales ah non, ça et fait les mal horizontales. Le <rire> Ah non moi Mes yeux, ils marchent trop avec ça. J'aime pas. Mais imagine de loin sur un autre ordinateur. C'est horrible. Les ronds, là, ils marchent trop bien sur moi. Je suis hypnotisé. Mais regarde pas. Non, ça va, mais... <rire> tu dis que tu t'es hypnotisé mais... <rire> ça va, hein c'est la, la grenouille de Futurama, mais ça va, sais. <rire> Moi j'aime bien hein, ce genre de truc. En plus là, on dirait le logo, tu sais, qu'il y avait sur la cassette. Ça, ça bouge, c'est ça, l'illusion d'optique Non mais là aussi, ça surtout c'est sur lui-là, il, il marche très bien, celui-là. Tu vois ou pas Oh my god, oui, je vois, c'est en trois dimensions, ça fait peur. Ça, ça va. Ça, ça me fait rien. Ça, ça me fait loucher. Là, les Jusukui, ça... non mais c'est normal, c'est. Comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est là c'est des histoires de formes. Ton cerveau il crée des formes 3D alors qu'en fait oui, en a pas. C'est le jeu. Wouah, Ça, il fait ça mal je faisais tout. ça en cours de dessin <rire> quand j'étais petit. Pour vous dire les trucs sur lesquels je m'amusais à faire celui-là marche bien celui-là, monsieur. Attends, ça, ça marche tellement bien. Alors celui-ci... Ça marche bien. Ça fait bugger mon cerveau, monsieur. <rire> <Ils> veulent, <rire> Mes yeux veulent plus regarder, quoi. Ils veulent plus regarder droit. Hein. Ça aussi, avec les... Alors, je sais plus si c'est la taille est la même. Ouais, c'est pareil partout, non, mais c'est que... pas la taille. La taille est pas la même, justement. Là, ça marche pas. Ouais j'aime bien j'aime bien faire ça. En plus, oh, ça va être l'enfer par contre à faire si, si c'est que des portraits d'elle sur un oh, voilà. <rire> ben, Moi, Je pense que je, le portrait ça va être ça, parce que c'est plus simple. Bon, après les, les trucs en couleur sont cool hein. Ouais. Ça fait très, euh, bah, très 60 en fait, donc euh, c'est cool. Imagine, tu possèdes le livre. Ah, tu le regardes jamais. Hein. Bah, ça dépend. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants à regarder, hein, mais bon. C'est vrai que euh, c'est plus pour faire découvrir euh, un mouvement, quoi. Mm. Non, mais il y a des trucs cool. J'aime bien ça aussi. Ça, on peut on pourrait le revoir encore, même maintenant. C'est vrai ça, j'aime bien. Euh, Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. Voilà. <coughs> bon. Est-ce qu'on euh, se ferait pas un raid euh, par hasard Ce serait pas mal de se dire au revoir maintenant. Oui. Comme ça, on s'est bien, bien hypnotisé avant de se, se coucher. C'est ça. On va pouvoir aller dormir tranquillement. Le new machin en couleur. Celui-ci, là Le new machin en couleur. Euh, couleur. Le truc... Euh machin couleur. Le truc qu'on a dit, euh, ça a l'air un peu nouveau. Attends, je vais regarder, c'est en action en plus, en ce, en ce moment. Oh, 2000 balles Ça oh. va Il y a des gens qui ont payé pour le... Il y, y a des gens qui ont payé... <rire> a... ah, tu as décidé de faire que du bois aujourd'hui. Il <rire> euh, y a des gens qui ont payé pour... Euh... Pour avoir le débat euh, en live et en Mais direct. Non. Si, 2000 balles. Mais pour quoi faire Pour payez pour quoi faire Pour avoir les droits de BFM. Tu peux arrêter de jouer avec oui, euh, le truc que as et, euh, et du coup, euh, ça a coûté 2000 balles. Quel enfer. Pour les droits. Voilà. Ça, c'était dit. Euh, moi, je ne paierai pas... Enfin, euh, j'ai pas... Euh, la possibilité de payer. Bon, allez, on va voir. Attention, danger de travail. Ça, ça va être sans doute un peu dur, mais, euh, mais au moins euh, c'est cool quoi. On va pouvoir euh, savoir un peu ce qui, ce qui nous attend aussi, parce que potentiellement ça peut être ça aussi. Je okay. vous envoie chez lentilles Chez Lantilles. Envoyez oui. des Lentilles, hein, bien sûr, quand vous arrivez. Bah En tout cas, euh, merci euh, d'être euh, venu, merci ouais, à Raving Bell d'être resté avec nous. Euh... Merci, merci beaucoup. Euh, du coup dimanche, on se recap pour Tunic, cette fois-ci plus court. Je croise les doigts. Faut... Ouais. J'ai déjà mangé. <rire> ok. Euh, du coup, euh, envoyez des. Voilà. En fait, envoyez des cœurs. Parce que en plus, l'anti est, euh, est Covid-aid. Donc du coup, euh, envoyez de la force et des cœurs. Euh, bon. See you on se, capte, euh, on se capte la semaine prochaine pour la chronologie, et dimanche pour euh, dimanche pour le chip stream avec Tunic. Euh, apparemment, troisième boss. Ah. Troisième boss. Alors, apparemment, on m'a dit je suis à un tiers. Chose que j'y crois pas, mais on verra. J'y crois pas. Soit on est à la moitié. Euh, je vois pas le dernier tiers, ce que ça pourrait être, en fait. Mais bon, voilà. Bon, see you soon. Ciao